Bonjour, euh, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être euh, bah, venu pour la, la première conférence de Jeanne Keillard. Euh, il y aura une prochaine conférence la semaine prochaine avec euh, Tristan Étienne. Peut-être pas euh, une troisième avec Étienne euh, Tornet. Je dis peut-être pas parce que bon bref, je vous expliquerai ça euh, en dehors euh, voilà. pour des raisons euh, X ou Y. Voilà. Donc on va commencer ce, ce cycle. En fait c'est un cycle de, de conférences sur le design qui s'intitule Le design est près de chez vous. Voilà. Donc l'idée, en fait, avec Jeanne Caillard, que je vous présente ici, qui est à la fois ben, journaliste, historienne, théoricienne, euh, professeure, aussi également ex-professeure ex euh, aux Beaux-Arts de, de Bordeaux, à l'École de, de Lausanne, voilà, en Suisse, entre autres, qui a fait partie ici également de, de, de jury à l'ENSI, à Paris, l'École nationale supérieure de création industrielle, euh, fondée en 1991, voilà et, euh, et peut-être d'autres activités euh, en termes d'écriture, de monographie, notamment une dernière euh, monographie qu'on pourrait découvrir le 29 novembre au Musée des Arts Décoratifs de, de Bordeaux à 19h. Voilà. Alors, en principe, le musée est fermé le mardi, mais là, exceptionnellement, euh, ça sera ouvert. Donc, vous pourrez à la fois visiter l'exposition de Nestor Percal, qui est relativement euh, modeste dans le sens où euh, voilà, il y a des objets qui sont présentés, il y a des... Voilà, des, euh, des objets de design, entre autres. Euh, mais euh, voilà, vous avez aussi une conférence qui sera euh, animée par Jean Keyer et Nestor Percal. Voilà, c'est l'occasion. C'est gratuit, c'est ouvert euh, au public. Voilà, il voilà, vaut mieux s'inscrire sur le musée des arts décoratifs voilà, pour réserver. Voilà, si vous avez, mardi soir, vous avez quelque chose. Euh, voilà à faire, euh, voilà, vous pouvez vous inscrire. Donc, on va commencer donc ici par euh, cette première conférence qui fait appel à, à, au design général, euh, comment dire, euh, total et fatal. Et on va voir un petit peu de, de quoi il, il en retourne en termes d'investigation, surtout de réflexion. Alors on en discutait ce midi là, à table. Vous verrez peu d'images, peu, peu de diapositives, d'accord vous en verrez, il y a des vidéos aussi également, mais euh, ça va être une conférence axée quand même sur une partie, euh, sur, sur une réflexion, voilà. c'est-à-dire comment définir le design euh, aujourd'hui, ou qu'est-ce qu'il est, ou qu'est-ce qu'il n'est, pas, par exemple. Voilà. Bon, Je laisse la parole à, à Jean qui va animer euh, la conférence pendant deux heures à peu près. Pensez aussi, alors deux heures ou une heure et demie, on va voir un peu le format, parce qu'on va laisser la parole aussi euh, bah, aux étudiants, vous avez des choses à à dire, à, voilà, euh, votre travail c'est aussi d'intervenir, de poser des, des questions, de vous interroger, et euh, aussi d'échanger également. voilà. Donc je vous invite effectivement à croquer, euh, je vous ai apporté mes carnets de croquis, vous avez vu, c'est aussi une écriture, c'est aussi euh, bah, une réflexion, donc euh, n'hésitez pas euh, voilà, euh, à prendre des notes, Voilà. et le fait d'écrire, c'est, euh, ça, ça va imprimer, ça va rester, ça va marquer. D'accord Vous aurez des traces là, qui seront personnalisées, qui seront authentifiées. Bien, bonjour euh, je dis, dans, ce, dans le cadre de ce, de ce cycle, le design est près de chez vous qu'on a construit avec... Euh, C'était dans l'idée que quelquefois on va chercher très loin. On a l'histoire, on se dit que le design c'est une grande affaire euh, internationale. Et en fait, déjà à Bordeaux, si vous regardez, si vous vous intéressez au design, vous allez pouvoir rencontrer des designers, vous allez pouvoir voir des expositions, vous allez trouver des ouvrages. Enfin, il y a beaucoup de choses aussi autour de soi. Et, et c'est aussi important de, de, de le savoir et de l'utiliser au maximum. Donc dans le cadre de ce cycle qu'on a conçu avec Bernard, que euh, je, je remercie d'ailleurs pour son invitation et la confiance qu'il m'accorde, je, je souhaite orienter cette conférence introductive autour de trois axes qui relèvent à la fois de mes prises de position par rapport au design et des questions qui se posent pour en construire sans cesse sa définition. Depuis 1985, je suis engagée dans une réflexion sur l'art, le design et l'architecture. L'intérêt pour la créativité humaine et pour la création artistique était au cœur de mes réflexions. Le design m'est apparu comme le champ contemporain de l'expression d'une créativité sociale. À travers des expositions, un travail d'écriture, avec et pour des designers, à travers des séminaires et des accompagnements de projets de recherche, j'ai pu approfondir mes hypothèses quant à la place du design comme art social et à la fonction endossée par les designers dans notre société. » Donc j'emprunte à Nadge, architecte et designer hongrois, artiste et designer hongrois, pardon, euh, qui a participé à l'aventure du Bauhaus et à son implantation à Chicago, la réflexion suivante issue d'un article que je vous ai. Je vais transmettre par Bernard un article qui s'appelle Nouvelle méthode d'approche, le design pour la vie, dont vous pouvez trouver la traduction dans cet ouvrage qui s'appelle Peinture, Photographie, Film, qui est une petite édition, un livre plutôt en, en, en poche, et donc qui est un texte qui avait été écrit en 1947 à Chicago, Vision in Motion. Alors dit-il, le design, une attitude, pas une profession. Ce texte, que je vous ai mis là comme ça, mais que vous voyez, avec quelques traits surlignés, mais je vais revenir dessus et je vais vous montrer en même temps ce qu'est ce qu ma méthode de travail. Donc, ce texte-là, que j'ai sorti de, de ça, m'a permis de... de J'en ai tiré quelques hypothèses, quelques hypothèses qui ont créé cette catégorie que j'ai appelée design général, design total et design fatal. Donc, en prenant une certaine partie de ce texte, Pardon, je, je reprends cette phrase. Faire du design, c'est utiliser des matériaux et des processus de telle manière que leur organisation soit la plus productive possible et que tous les éléments nécessaires à une fonction donnée y soient intégrés de manière harmonieuse et équilibrée. « Faire du design, dit-il, c'est penser en termes de relations. Alors, le design général, je dirais, se rapporte pour moi à une vision du design comme méthode qui vaut pour toute approche où il s'agit d'associer forme et contenu. Ceci renvoie à la méthode du projet que l'on peut traduire en termes de complexité de relations. Il se confronte à des questions de production, de conception, d'adresse et d'utilisation. Il vise à l'articulation sans cesse renouvelée des usages et de la plasticité des pratiques, qu'elles soient techniques, sociales ou économiques. Autrement dit, le design, pour moi, tient une place primordiale dans sa capacité à construire un monde habitable, accessible et appropriable. » À l'inauguration de la triennale de Milan, numéro 15, en 1973, Michele De Lucchi, designer, alors étudiant en architecture, va faire ce que l'on appelle maintenant une performance. <coughs> Déguisé en Napoléon, il tient un thé d'architecte en lieu et place d'une épée. Il traîne un sac plastique une poubelle pleine avec l'étiquette « projet » et porte autour du cou l'étiquette « designer » en général. Il va défiler et se poster devant le bâtiment de la Triennale. Il va faire un discours. Que je vous livre, écoutez-moi, écoutez, je suis un designer en général et en général un designer. Je donne la beauté aux choses utiles du monde, je suis payé pour que vous puissiez vivre en beauté, dans le confort, dans la douceur, dans le fonctionnel, dans le coloré, dans la gaieté. Faites place au designer. Laissez-moi la technologie, je l'exploiterai d'une manière utile et non nocive. Confiez-moi vos problèmes, je les résoudrai, moi et moi seul, ne faites donc confiance à personne d'autre. Forte de ces références, je dirais, et, et de, forte aussi de cette capacité à la fois euh, drôlatique et critique sur la place que l'on attend du, du designer et sur la place que l'on peut accorder au design, je dirais que c est, c est très, cette position de Michel Delucchi va m'inciter tout autant à l'engagement qu'à la prudence. Et j'exprimerai en ces termes ce que j'entends par « design général ». Pour moi, le design est avant tout une méthode de projet, il intègre la complexité des relations entre technologie, économie, sociologie, psychologie, esthétique. Le design, pour moi, est un art visuel, même si on va parler de design olfactif, de design sonore et tout ça. Je pense qu'essentiellement, le design appartient aux arts visuels d'une manière très globale. Il donne forme, parce qu'il donne forme et parce qu'il rend visible et lisible quelque chose. Il vise le beau dans l'utile. Et le design, pour moi, était l'expression de cette créativité sociale terme que j'emprunte à Giulio Carlo Argan, qui est un critique d'art italien qui, dans les années 50, a écrit plusieurs textes tout à fait passionnants sur le design et le design industriel. et Il dit qu'effectivement, le design et l'industrie est une expression de la créativité sociale. Et à ce titre-là, le design vise le beau pour tous. Quant au design total, je prends là de nouveau le texte de Molinage. « Il faut faire en sorte désormais, dit-il, que la notion de design et la profession de designer ne soient plus associées à une spécialité, mais à un certain esprit d'ingéniosité et d'inventivité, globalement valable, permettant de considérer des projets non plus isolément, mais en relation avec les besoins de l'individu et de la communauté. » Cela implique, par ailleurs, dit-il, la disparition de toute hiérarchie entre les arts, peinture, photographie, musique, poésie, sculpture, architecture. Aucun domaine ne doit plus être privilégié, pas plus celui de l'esthétique industrielle qu'un autre. Chacun d'eux vaut par lui-même en ce que le design peut y accomplir la fusion de la fonction et du contenu. Donc, vous voyez, il met le design un peu comme venant englober l'ensemble de ses productions artistiques en étant... Une, plutôt une méthode de projet et, et le projet étant d'associer, et de fusionner, faire fusionner la fonction et le contenu. Ceci touche, ceci touche très explicitement pour moi à la place que peut prendre et tenir le designer et celle qu'on lui demande de tenir. Le design est issu d'un désir d'art. « kunst wollen », vraiment le désir d'art, en regard d'une utilité. En ce sens, le design est un art social porté par une réflexion anthropologique. Le design est multiple, les activités habituelles que sont le graphisme, l'objet, la scénographie ou l'architecture d'intérieur, la communication d'information, se sont augmentées d'activités tournées vers le conseil, la direction artistique ou la recherche. On remarque aussi que l'apparition des technologies numériques ont transformé les approches et ont développé de nouveaux secteurs d'activité. Mais quel serait donc maintenant cet objet du design Quel est cet objet Et serait... c'est pour moi toute la question. Alors j'essaie de voir un peu à quoi renvoie le design total et comment il peut s'historiciser aussi. En fait, le design total renvoie aux questions qui concernent des champs d'intervention du design ou celles peut-être d'un design qui serait partout. Ou encore celle d'un design qui serait le fait de tous. Ce qui s'est passé au XIXe siècle marque profondément les esprits concernant ce design total. Les Art and Craft, sur la houlette de William Morris et dans la suite de l'art nouveau, veulent faire des artisans, des artistes, et veulent mettre de l'art dans tout ce qui participe à notre vie quotidienne, aussi quotidienne soit-elle. Il y a dans les arts and Craft, a, euh, donc euh, cette volonté de supprimer les catégories entre art mineur et art majeur, entre l'art au sens de la peinture et de la sculpture et les arts décoratifs liés à des savoir-faire et à des matériaux. Il n'y aurait plus de domination entre toutes ces catégories. L'art et la vie sont profondément liés et dans ce système artistique, la décoration intérieure, le mobilier, la conception des espaces ou les jardins, revêtent autant d'importance que le bâtiment lui-même. Ce système influencera l'ensemble du mouvement Art and Craft et Art Nouveau en Europe, et même aussi les modernistes par la suite. Il y a par ailleurs, aussi au XIXe, les défenseurs du progrès et des bienfaits des techniques nouvelles. Des défenseurs que sont, euh, qui sont défenseurs d'une fabrication industrielle qui est en train d'arriver, une fabrication industrielle de masse, tel Henri Cole, qui le premier, en 1849, va utiliser le mot « design ». Et Mutesius, qui en Allemagne va travailler à l'union de l'art et de l'industrie, de la technique et de l'esthétique. Voilà Monsieur Henri Cole, qui va donc utiliser ce premier mot, qui va créer des écoles de design et surtout une, un journal de design sur le design. Et que c'est lui qui va convaincre euh, la reine Victoria de faire la première exposition universelle qui aura lieu à Londres en 1951. Donc les arts donc John Ruskin, William Maurice, ouais, je ne reviens pas dessus, j'imagine que vous connaissez, mais même si vous ne connaissez pas, regardez ça de très près, actuellement il y a une exposition à Roubaix sur William Maurice. Euh, qui revisite un peu cette, cette position qui était quelqu'un de, de, de très engagé politiquement et socialement et qui veut vraiment faire des artisans, des artistes, en, en soutenant le fait que faire du beau travail est la plus belle chose qui puisse arriver pour l'être humain et que c'est comme ça qu'il qu continuera à pouvoir être vivre décemment et que la machine va venir détruire et attaquer cette chose-là. Mais... Finalement, euh, les, les défenseurs de, de, du progrès de la machine et de l'industrie euh, euh, vont aussi tenir leur affaire, aussi avec cette idée-là, qu'ils vont faire du bien et du beau pour tous. Et je dirais que, Pierre, euh, que Peter Bérin, cet artiste euh, qui commence d'ailleurs avec des œuvres plutôt tournées autour de l'art nouveau, de la peinture, est pour moi le, le modèle historique qui, au-delà des Art and craft et de l'art nouveau, va faire le passage, que d'ailleurs aussi l'enseignement du Bose va complètement modélisé. Que fait M. Bérins, qui au départ est un artiste peintre, qui fait aussi de la gravure Il va euh, très tôt être invité dans, de par la colonie de Darmstadt, fondée par Mutesius, euh, construire la maison, sa maison et la maison pour d'autres, donc il est déjà une activité d'architecte. Il va être euh, recruté par... Euh, à EG, donc cette, cette entreprise autour de, de l'électricité qui faisait des turbines, par exemple pour faire tourner les, les grands paquebots. Donc, euh, donc cette histoire est très belle parce que cet artiste... Euh, le, le, le directeur, de, le, le propriétaire d'AEG, rencontre Peter Berens et va l'inviter à venir travailler dans, dans son entreprise parce qu'ils il, sont devant un, une, une, une question très importante quelle forme donner à ces nouveaux objets qui arrivent, qui sont ces objets électriques, qui ne sont donc pas tout à fait les mêmes et qui ne correspondent pas plus du tout aux mêmes technologies que serait la bougie pour l'éclairage ou même ou même le bec de gaz. Donc, il va faire appel à, à M. Monsieur, à monsieur Bérins, qui est un artiste. Et M. Bérins, on va voir qu'il va intervenir sur l'ensemble d'entreprises. En sens-là, je dirais que c'est un design d'art total. Donc, il va refaire le logo d'AEG, il va euh, redessiner des lampes, il va évidemment travailler à tout ce qui est la, la, la production graphique et de communication, créer des catalogues, des affiches, retravailler aussi sur les objets tels que les bouilloires électriques, il y a aussi les ventilateurs, enfin il y a toutes les gammes d'objets électriques, et puis il va aussi faire le bâtiment... De l'usine, la Turbine Halleux, qui est toujours présente à Berlin, que l'on peut visiter si vous allez à Berlin, je vous encouragerai à le faire, qui est donc ce bâtiment industriel qui va être construit à la mesure d'une longueur de turbine pour pouvoir le faire d'un seul tenant. Donc c'est un bâtiment très long. Et fort de ça, AEG va aussi demander à Berens de construire les bâtiments pour les ouvriers et aussi de concevoir les meubles qui vont meubler les appartements des ouvriers. Donc, vous voyez, tout ça, c est, c est, on peut dire que Bérins, pour moi, représente la, la figure de, du, du design total. Hein. C'est-à-dire, il va toucher, il va à la fois faire du graphisme, il va faire de l'architecture d'intérieur, de l'architecture, et bien sûr, dessiner des objets. On peut dire que là, on a l'ensemble des choses auxquelles, habituellement, le designer se consacre. Et donc, dans cette idée de, de l'art total... Développé au XIXe siècle, où l'art et la vie... Là, je peux vous montrer aussi cette thé théière de, de Casimir Valévitch. Qui va, qui va aussi, il y a des, je vous ai pris cet exemple, que je trouve assez formidable, parce que euh, donc c'est un artiste euh, suprématiste qui, et qui va faire aussi des objets pour tout le monde et, et, et donc va faire une théière, des habits pour les ouvriers, enfin, tout un mouvement comme ça qui va embraser, je dirais, l'ensemble de la communauté artistique euh, euh, en Russie, en Allemagne, en France, enfin, dans de nombreux pays, où euh, cette idée que l'art et la vie sont étroitement liés et qu'il faut donc convoquer, on peut donc convoquer tout type de, de médium et tout type de technique. Tout est design est devenu comme une évidence. Le design serait partout, ce qui rejoint à titre-là le, le propos de Molinage, le design, une attitude, pas une profession. L'approche par projet qui a trouvé sa modélisation avec l'industrie, il y a M. Boutinet qui a écrit des choses très intéressantes sur la notion de projet justement, en lien avec l'industrie. Elle s'est développée au point qu'à l'heure actuelle, le projet est devenu le maître mot pour qui se met à agir. J'ai même découvert il y a quelque temps qu'on demandait à des enfants de maternelle « quel est ton projet ?» je trouvais ça assez extraordinaire de demander ça à des enfants de 4 ans, mais maintenant on parle comme ça avec la notion de projet, donc quand on est à la maternelle on a aussi des projets donc cette méthode propre au design devient un modèle de travail ce qui fait que le design est convoqué partout à l'instar des anglo saxons où cette position paraît liée au langage même il y a le color designer, il y a le hair designer comme autant de spécialités on constate qu'une partie du design trouve à se justifier et à intervenir dans de nombreux secteurs qui dépassent largement la production industrielle d'objets, de recherche sur les matériaux et les techniques. La méthode et la possibilité de mettre en forme sont insufflées dans différents champs professionnels que sont le marketing, le management, le travail social, etc. etc. Partant, de ce principe, voilà, partant de ce principe que le design est total, au sens où on accorde à chacun d'être le designer de sa propre vie et de sa propre activité, dès lors qu'il fabrique quelque chose, de nombreuses spécialités apparaissent accrochées au design. On va donc parler de design culinaire, de design rural, de fashion design, de social design, de designer du care, etc. C'est-à-dire un design qui se définirait par champ d'activité et non par type de production ou de médium, tel que je, je, je l'ai énoncé tout à l'heure, le graphisme, l'objet, l'espace, la scénographie. À cet endroit, le design total renvoie à l'idée d'une valeur ajoutée par le design. Cette volonté de design rejoint ce que le critique et historien d'art Giulio Carlo Hagan, que je citais tout à l'heure, nomme donc expression de la créativité sociale à propos du design industriel. Il y aurait l'idée que le designer, grâce à sa sensibilité, est un détecteur de faits et un rassembleur d'idées et de pratiques, que le designer peut tout faire et peut répondre à tout. Façon design fatal. Évidemment, avec cette idée que le designer peut tout faire et répondre à tout, il y aurait donc accroché au design une fatalité. Et cette expression n'est pas de moi, elle vient d'Etoré Sotsas. Donc, je reviens là aussi sur le texte de Molinage tout d'abord. donc Le design, dit il dit-il, n'est donc pas qu'une question d'apparence. Finalement, le grand problème qui se pose au design est qu'il doit servir la vie. Et là... En regard de ça, je, je, je, je suis revenu sur une réflexion d'Ethoré Sotsas dans le cadre d'un interview qu'il donnait, euh, que Michel Champenois de, du Monde lui donnait en, en 2005. Elle lui posait la question, elle disait, on dirait que le design laisse la part sombre laisse à l'art la part sombre, la critique sociale, et prend la part optimiste, le calme, la beauté, pour faire diversion. Qu'en pensez-vous Et Torres Otzaz, qui est vraiment ce designer qui a marqué, euh, je crois, toute la deuxième partie du XXe siècle, hein, qui est le fondateur de la Memphis. Quand il a 60 ans, il va réunir autour de lui des jeunes designers qui maintenant euh, sont devenus euh, très, très efficients et, et remarquables. Et, et, et ce mouvement qui maintenant euh, fait date, mais auquel beaucoup actuellement font référence, parce qu'il y a aussi à l'heure actuelle au Musée des Arts Décoratifs de Paris, une exposition qui s'appelle « Les années 80 », qui va qui revisite un peu toutes ces questions. Donc, Ettore Sotsas, qui est aussi un, un designer, un artiste vraiment euh, remarquable, à la fois par ses productions euh, de design, mais aussi par ses dessins, ses photographies, et aussi ses textes, ils sont, sont tout à fait fabuleux. Que répond Ettore Sotsas à cette question Il dit « Ou bien le design n'existe pas, dit-il, ou bien il a toujours existé ». La première femme de la préhistoire qui fait un collier avec des coquillages fait du design. « Design » est un mot anglais, dit-il, il veut dire « projet ». Tout est design, c'est une fatalité. On se lève le matin et l'on choisit de mettre un vêtement noir ou un costume blanc, c'est un projet. Bien sûr, on est sous influence, sans doute on va mettre du noir, mais nous sommes tous conditionnés, dit-il. Ensuite, dit-il, il y a ce que l'on nomme le « design industriel ». Cela est très récent. Un siècle tout au plus. L'industrie, c'est la machine et donc la possibilité de produire énormément d'objets identiques. Une fois que l'usine est pleine de ces produits, il faut les vendre, donc convaincre les gens de les acheter. C'est une structure culturelle complètement nouvelle. Le design a d'un seul coup à voir avec le marché. Donc on voit bien comment Ettore Sotsas essaie d'articuler à la fois cette question de la place du design qui serait inhérent, je dirais, à, à toute... Euh, toute humanité, hein, en ce sens-là on pourrait parler de l'art la, de total ou du design total, mais aussi il renvoie le design à, à l'endroit où il va apparaître de manière plus plus précise et où il va être utilisé euh, dans, dans, de manière plus, plus spécifique, hein, c'est-à-dire qui apparaît finalement au milieu du 19e siècle et qui va accompagner la, la production industrielle. Alors je dirais fatalité du design plusieurs sens à cette affaire. Fatalité du design, je dirais, au sens d'une existence première et éternelle, au sens où il a toujours existé. Le design donne forme et rend visible quelque chose avec différents types de techniques ou de matériaux, qu'ils soient sonores, olfactifs, colorés, enfin, bon, tout, tout est possible. Par ses visées esthétiques, je dirais, il maintient la part du sensible dans la construction d'un environnement. Le design et cette volonté d'art dont je vous parlais tout à l'heure, et à ce titre, le design est un phénomène de masse, c'est-à-dire que tout le monde est animé de ce désir d'art. Nombreux sont ceux et celles qui ont une volonté de design dans leur vie quotidienne, nombreux aussi sont ceux qui veulent s'engager dans le design et vous en faites pour certains sans doute partie. La formule est récurrente, tout est design, trouve ici sa pleine mesure. Cependant, je renverrai la question, y a-t-il pour autant du design partout Fatalité du design, je dirais aussi au sens d'une séduction pardon, séduction celle d'une beauté fatale et là on retrouve la, la, la, la place du design dans, de, avec la production industrielle et la marchandise son but étant d'intégrer des éléments de façon harmonieuse et, et équilibrée je dirais que le design contrairement euh, pour, pour reprendre la phrase de Molinage, ce n'est pas qu'une question d'apparence je dirais le design est aussi une question d'apparence d'ailleurs son évocation suscite souvent des références à des formes originales, ou épurées, ou à des couleurs vives, ou tranchées, ou à des matériaux comme le métal, le verre, des matériaux nouveaux, des composites, des plastiques. Ceci se réfère au design comme style, en position d'adjectif, je dirais, comme on dirait, c'est beau, c'est moche, c'est design. C'est même si on le déplore parfois, ce point de vue stylistique du design souligne sa relation à l'esthétique et à la beauté du monde, ce désir d'art en même temps qu'une appartenance, je dirais, au système de la mode. Autour du design se reflète donc un savoir partagé sur la culture des sociétés industrielles où le design travaille toujours à cette expression de la créativité sociale. Et en agissant sur la stylisation de la vie, la seule volonté, d'une valeur ajoutée, peut-elle pour autant suffire au design Voilà la question pour moi de la fatalité de la séduction. Fatalité du design aussi au sens d'un destin funeste. En général, ça se termine mal, le fatum. Nombreux sont ceux qui se revendiquent du design. Les écoles de marketing, d'ingénieurs, d'art bien sûr, d'architecture ont prétention à l'enseigner. C'est devenu un argument, un plus de quelque chose. Les institutions politiques et économiques en font la promotion et soutiennent son développement comme principe de progrès, parfois de sauvetage et de survie. Pour autant, je me pose la question, le, le design peut-il sauver tous les meubles Pas si sûr. Comment échapper à ce destin funeste et éviter de travailler à la perte ou à la ruine du design À travers quelques formes critiques de design, on peut peut-être percevoir comment le design peut continuer à se vivifier et à trouver des nouvelles définitions. Bon encore... Ça va, je, je suis content parce que je ne croyais pas aller aussi... Quand il y a moins d'images à commenter, ça, ça circule plus vite. Euh, Forte de ces réflexions, vous comprendrez que les textes, pour moi, sont très importants. Et cette petite démonstration, je suis avec le texte que vous avez, pour certains, lu peut-être de Molinage, me permet d'engager de, de, mes propres réflexions en extrayant certaines choses, en essayant de comprendre ce que ça vouloir, peut vouloir dire dans l'expérience que j'ai actuellement du design. Donc, forte de l'ensemble de ces réflexions entre le design général et en général, design total et design fatal, il s'est agi pour moi d'établir des points de vue qui me permettent de définir le design et de le redéfinir, d'essayer d'en trouver des invariants. Tout d'abord, je tiens à affirmer que le designer, même s'il évolue dans ses tâches à l'heure actuelle, reste pour moi cette figure d'artiste qui a pris place historiquement avec l'industrie au sens étendu du terme. Industrie ou artisanat, pour moi, quand je dis industrie maintenant, je peux parler de l'ensemble des choses qui fabriquent, hein, où ça se fabrique. Le designer pour moi est, est donc cet artiste qui a été convoqué, comme Monsieur Bérin, c'en est l'exemple le plus parfait, pour mettre de l'art dans l'industrie. Et Andrea Bronzi, qui est un ce designer italien et aussi terrunicien, le, le, le dit très explicitement. Il dit à l'heure actuelle, le 20e siècle, tout est design et tout est industriel. Et pour moi aussi, cette, cette manière de penser le, le, le 20e siècle, le tout est industriel, me permet de comprendre comment nous produisons les choses à l'heure actuelle. Cette figure d'artiste, pour moi, est chargée d'accompagner les apports d'une civilisation de ses de ces inventions pour en faire des objets de culture et va donc se confronter sans cesse à des questions nouvelles et donc va se transformer dans, dans, dans, dans ces modes d'exercice. Ces C'est en ce sens, je dirais, que le design travaille sans cesse à sa définition. À l'occasion d'une exposition didactique sur le design qui m'avait été demandée par l'agence culturelle de Périgueux, qui était venue me voir en me disant « on aimerait faire une exposition sur le design » parce que beaucoup de gens nous demandent « c'est quoi la différence entre l'art et le design ?» constatant sans doute un certain nombre de choses produites dans le design dont les formes étaient euh, euh, peut-être un peu extravagantes ou peut-être constatant aussi qu'un certain nombre d'artistes pouvaient produire des choses utiles. Donc très, très inquiet de cette, euh, sur cette question, ils m'ont donc, donc demandé de, de, de, de faire une exposition sur le design, ce que j'ai accepté avec grand plaisir et qui m'a permis euh, de, de, de comprendre comment on pouvait euh, établir ces invariants du design qui fait qu'on on peut analyser un certain nombre de projets... Et, et, et comprendre à partir de quoi on les analyse, on comprend si on est dans le design ou pas. Donc ça m'a permis finalement d'élaborer ce que j'appelle un outil conceptuel à travers cette exposition que j'ai intitulée Le Design C, avec un point d'interrogation énorme. Et, et donc ça, j'ai travaillé ça avec Didier Lechen, qui est un graphiste qui travaille beaucoup aussi sur, sur des sites avec des sites internet. Et avec lui, après cette exposition, nous avons fait une application numérique qui n'existe plus en tant qu'application indépendante, mais que l'on peut... Consulter entièrement, parce qu'on l'a complètement encapsulé dans un site que, dont vous voyez le nom ici, le designc.com. Et dans, dans, cette, dans cette application, vous avez l'ensemble de, de, de à la fois de l'exposition et des outils conceptuels que j'ai mis au point pour regarder un projet de design donc c'était une exposition qui était destinée à tout public et, et c'est ça qui pour moi était très très intéressant c'est de penser que toute personne venant dans cette exposition pouvait comprendre ce qu'était le design hein. et c'est vrai que là pour le coup les enfants de maternelle sont venus et quand ils sont tombés devant certains objets que leurs parents ou leurs grands-parents avaient, les petites euh, raclettes Tefal conçues par Sébastien Berg, les verres de Martin Zekli quand ils allaient avec papa, quand ils jouaient au Tiercé qui qu'ils buvaient dedans et ça, ça je peux vous dire que pour moi c'était une, une grande joie de, de, de, de faire saisir combien le design était, était partout d'une certaine manière et qu'on rencontrait des choses de design euh, dans la vie courante, dans la vie quotidienne, euh, quoi qu'on qu fasse. Donc ça a été un peu mon but de, de, de, donc, de construire un, un, un outil qui permettait de comprendre ce qu'était le design et donc j'ai établi j'ai élaboré cet outil conceptuel qui fait apparaître les invariants que je nomme les piliers du design. Conçu en regard de l'histoire du design et de ses théories, et à l'écoute de la pratique des designers et du récit de leur démarche, il me permettait de décrypter un projet ou une création en tant qu'appartenant au champ du design. Ces piliers fonctionnent comme des lignes de perspective qui permettent de regarder et d'interpréter toute production. À chacun des piliers, il est possible de rattacher des productions qui soutiennent la démonstration tout autant que d'éléments critiques ce sont un peu comme des effectivement ce sont des lignes de perspective c'est à dire euh, enfin, je, je vais vous comprendre allez comprendre comment ça marche donc ces piliers du design j'établis quatre piliers fondateurs ces invariants que sont l'industrie l'objet le grand nombre et l'utile je reprenais par là euh, euh, quatre choses qui c'est que le design donc, apparaît dans le au moment d'un développement industriel au 19e siècle donc il est lié à l'industrie fondamentalement hein, même si on n'utilise pas la grande industrie pour produire avec des designers. C'est par rapport à ça que ça va se, se discuter, j'ai envie de dire. Objet, quand vous dites design, d'une manière générale, les gens, les personnes vous racontent un objet. Ils ne vous disent pas, euh, tiens, tu as vu telle architecture ou tu as écouté telle musique. Ils vous disent, ah, est-ce que tu as vu cet objet Est-ce que tu as remarqué cet objet Vous verrez, à chaque fois vous ferez l'exercice, ça marche toujours, c'est un objet. Donc, je me suis dit que le design, finalement, penser les choses en termes d'objets, penser le monde en termes d'objets. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait que des objets. C'est-à-dire que c'est la pensée de l'objet qui va dominer et qui va servir de point de, de comment dirait, de d'analyse et de, de perspective. Le pour tous, bien sûr, l'idée du design comme pouvant permettre à, à tout un chacun de disposer. De, de belles choses, hein. ça a été quand même le, le, le grand leitmotiv du, du mouvement moderne, hein. les Périans, les Prouvés, le Corbusier, tous ces gens-là, ont pensé à cette idée du beau dans l'utile et du beau pour tous, donc le pour tous, et la créativité bien sûr, l'idée qu'on va pouvoir inventer euh, avec ces choses-là. Et donc, euh, cette euh, enfin, je dis, et l'utile, pardon, et l'utile qui est cette idée que c'est le beau pour l'utile et mettre du beau dans l'utile, qui a été aussi un des leitmotivs du, des, des, des mouvements euh, euh, modernistes, des, des designers et, et artistes euh, au cours du XXe siècle, au début du XXe siècle. Donc cette, ces piliers, je dirais, cette, ces piliers fondateurs sont confrontés, connaissent chacun, ont leurs propres utopies, j'ai envie de dire. Pour l'industrie, je dirais que l'utopie du progrès marche à fond. C'est-à-dire, c'est vraiment l'idée que l'industrie va produire des choses nouvelles, va permettre d'intégrer des nouvelles technologies, va permettre d'intégrer des découvertes hein, dans, qui sont produites par la science, par, par des techniciens, tout ça, et va permettre de, de, de, de travailler au progrès, c'est-à-dire au meilleur, au mieux. Au, au, au plus habitable. Enfin, et, et donc, il y a cette idée du progrès qui va mener la production industrielle. Et, et donc, je l'appelle ça une utopie du design, c'est-à-dire le design travaillerait au plus de progrès. Une autre utopie par rapport à l'objet, c'est le bien-être. C'est l'idée que les objets vont amener plus de confort, plus de bien-être, vont faciliter, vont, rend, vont rendre le monde plus habitable, plus, plus confortable, plus agréable. Donc, il y a cette idée du bien-être liée à l'objet. Et donc, que l'objet va aussi nous amener plus de choses. Il faut savoir qu'au euh, 19e siècle, enfin, je veux dire, les, les, par exemple, si on regarde les intérieurs euh, des, du 19e siècle, à la fin du 19e siècle, on va voir qu'il y a un grand nombre de bibelots qui vont apparaître, qui n'existaient pas avant, parce qu'il n'y avait pas la possibilité de les reproduire aussi facilement. Mais dès que les machines ont permis une, une reproductibilité importante, on a vu apparaître des intérieurs extrêmement euh, euh, chargés, j'ai envie de dire, même, de tout un tas d'objets, euh, très variables et, et, et même très, très différenciés, qui venaient répondre à certaines petites fonctions euh, tout à fait étonnantes. Par exemple, dans les arts de la table, c'est très, très net, je veux dire, euh, une table euh, du 19 e fin 19 e euh, présentait peut-être euh, autant de verres que de différents vins qui pouvaient exister entre euh, voilà, plein de choses comme ça, c'est tout à fait remarquable de, re, de regarder ça et donc cette idée de l'objet euh, qui vous apporte du bien-être était aussi une notion très importante et donc c'est tout pour moi une utopie du design, c'est-à-dire l'objet amène l'utopie du bien-être autre utopie c'est ce, ce, ce grand nombre hein, faire pour le grand nombre produire en masse c'est pour tous, c'est-à-dire tout le monde doit y avoir accès c'est cette idée-là et puis, cette utopie de l'utile de renvoie à la créativité, c'est-à-dire, est-ce que les choses sont utiles ou pas L'utile invoque le non-utile, mais aussi comment je peux inventer avec cette, ces choses utiles. Et le designer se trouve donc confronté dans cette histoire-là à quatre figures. Dans l'industrie, je dirais à l'ingénieur, pour concevoir les objets, il est, il est confronté à la figure de l'artiste, hein, celui qui peut créer et inventer un certain nombre de formes et qui pense l'esthétique des choses il est, il est aussi confronté au marchand parce que les objets bah, ils doivent se distribuer hein, et, et le pour tous il bah, faut trouver le marchand pour diffuser et puis il est confronté bien sûr à la question de l'utile et à l'utilisateur via, via la nécessité de mettre en forme l'utile donc je vais revenir sur chacune de ces, de ces catégories euh, pour les expliciter un peu plus euh, précisément donc, industrie, industrie, progrès, ingénieur. Hein? Industrie, progrès, ingénieur. Design, industrie. Et je mets une petite, euh, un petit, le titre d'un petit texte d'un texte dessous qui n'est très, pas très long à lire et, et, et tout à fait intéressant à relire en regard de ça, qui est « La forme sur la fonction » de Louis Sullivan. « La forme, dit-il, suit toujours la fonction. » Et, euh, et donc ce texte, d'ailleurs, qui sont édités maintenant dans des petites publications euh, pas très onéreuses et tout à fait passionnantes, parce qu'ils sont édités dans leur intégralité, ils ont aussi quelques petits textes associés, vous verrez que c'est tout à fait facile de se les procurer, et ça vaut le coup de les lire pour essayer de comprendre, quand on raconte le design, ces textes-là restent pour moi des textes très fondateurs, pour, pour essayer de continuer à réfléchir au design. Donc industrie et design, pour moi, sont étr étroitement liés. C'est à partir de l'industrie que le design prend place et que le designer apparaît. Alors qu'à la renaissance, art et industrie étaient indissociables. Quand j'évoque l'industrie, je me réfère à ce qu'on appelle, cette, euh, non pas, euh, on ne va pas dire la première, c'est la machine à vapeur et la production mécanique, mais quand même, cette révolution industrielle qui va, partir à, à, qui va appartenir à la fin du, du 18e siècle, qui va vraiment prendre tout son essor au 19e jusqu'à aujourd'hui, où nous nous sommes, euh, selon euh, les théoriciens de, de, de, de, de ces périodes industrielles, où là nous arrivons dans le... Dans l'industrie 4.0, hein, celle qui euh, traite des objets connectés, des technologies numériques et de l'Internet des objets et de tous ces objets euh, cyber et, et imprimantes 3D, enfin, et la réalité augmentée, vous voyez, on en arrive là maintenant. L'industrie, donc, a fait apparaître un certain nombre d'inventions et elle a transformé les rapports économiques de production. L'investissement du capital au XIXe siècle va sortir de l'atelier familial et artisanal pour aller vers l'usine où l'organisation du travail, selon les théories tayloristes et fordistes qui vont se développer dès le début du XXe siècle, vont modéliser une nouvelle approche de la production et de la machine. Par conséquent, concevoir des objets mécaniquement un grand nombre et que leur dessin, leur forme, soit en adéquation avec de nouvelles technologies, de nouveaux matériaux, et de nouvelles fonctions, a fait du designer une nouvelle, cette nouvelle figure d'artiste dans l'industrie. C'est-à-dire que l'industrie, via la mécanisation venant séparer l'ensemble des tâches, il a bien fallu quelqu'un pour de nouveau réunir l'ensemble de ces tâches et, et donc faire projet autour de tâches qui devenaient de plus en plus séquencées. Et donc on peut dire que par définition, donc ce design pour moi est industriel. Et cet élan industriel et artistique s'accompagnait d'une foi dans le progrès et d'une confiance absolue dans l'apparition de nouveaux systèmes techniques qui révolutionnaient le cadre de vie ainsi que les organisations sociales et politiques. En ce sens-là, je pense que design, industrie et progrès, c'est presque une tautologie. Donc dire le designer face à l'ingénieur, c'est insister sur cette alliance nécessaire et en même temps sur l'écart entre les deux positions. Et quand je dis euh, euh, industrie, à l'intérieur de ça, je peux commencer à regarder tout type de production, qu'elle soit liée à une industrie telle que je sais pas, Schneider Electric par exemple, parce qu'il y a eu un gros travail, ils ont une... une euh, une agence de, de design en interne qui est assez importante, ils invitent même aussi des designers extérieurs, c'est unité, des unités de production dans le monde assez importantes, tout autant que de penser la, la, le, le travail avec un artisan. Hein est, pour moi, est, je pense que c'est important que vous compreniez que quand on dit industrie, c'est-à-dire qu'il y a une coupure qui s'est faite, j'ai envie de dire une, une, réelle, une réelle transformation qui s'est faite au XIXe siècle, hein, annoncée bien avant, mais qui s'est réellement fait au XIXe. Et cette transformation, elle, elle est un peu irréversible, c'est-à-dire que la pensée industrielle est quelque chose qui nous anime encore. Hein, et qui donc va, par la même occasion, nous permettre de regarder autrement ce que peut être le travail artisanal. Donc pour, pour expliquer euh, tout ça, je peux prendre l'exemple par exemple du téléphone et, et essayer de comprendre à quoi euh, travaille euh, à quoi travaille le designer, à quoi il a pu travailler et où il est convoqué. Et puis aussi que c'est quoi une invention et comment aussi elle peut euh, réellement se transformer et nous faire passer dans, dans autre chose. J'ai là une, c'était donc dans, dans l'exposition, j'avais fait donc à Périgueux dans le design C, je vais aller chercher. Euh, Plein de téléphones. Hein et ce qui est fabuleux, enfin ça c'est pour la petite histoire, mais ce qui est absolument fabuleux c'est que je suis à Périgueux, j'ai besoin de trouver des téléphones, c'est un peu complexe. On lance un petit appel sur Facebook et là apparaissent, ça c'est assez génial, c'est les miracles de la vie, deux collectionneurs de téléphones, un qui habite à 60 km de Périgueux, dans une campagne que je ne saurais même plus comment y aller, et qui là j'arrive dans un endroit où c'est fabuleux. Il a récolté toute l'histoire du téléphone depuis ses débuts. Et il s'arrête, dans les années 80 parce que là tout d'un coup c'est plus moins intéressant pour lui. Et tous les téléphones fonctionnent. Donc il a prêté plein. De... Donc vous voyez sur cette image un téléphone, par exemple au milieu, ce téléphone impôt C'est un téléphone dessiné par un artiste de l'art nouveau, style art nouveau. Et puis devant vous avez des petits objets là. Hein. Vous avez même au fond euh, le, les premiers téléphones portables qui étaient des grosses machines. Vous euh, voyez, ça occupait la moitié de la voiture quand le, le vétérinaire ou le médecin partait dans les campagnes. Et puis, vous avez le téléphone avec le cadran, les chiffres et tout ça. Et puis devant, vous avez euh, tous ces petits téléphones, tous ces smartphones, on dit, qui eux s'appellent téléphones, mais c'est seulement une espèce de, de déplacement. Euh, je veux dire, euh, parce qu'on qu a du mal à intégrer toutes les évolutions technologiques et de, et de réellement en faire autre chose. Mais en fait, si on regarde bien, les portables, les smartphones que nous avons ne sont plus des téléphones. Le téléphone n'est qu'une fonction parmi l'ensemble des fonctions que contient ce petit terminal d'ordinateur en fait. Et donc, on, on continue à appeler ça plus ou moins téléphone, smartphone, mais en fait, on est, déjà, on est passé à autre chose. Donc vous voyez, et donc le designer, qu'est-ce qu'il va faire Il va devoir accompagner l'ensemble de ses inventions et, et, et, et, et, et en accompagner la transformation et la transmission. Donc cette... cette euh, et d'autant plus, il est confronté maintenant à quelque chose de tout à fait intéressant, c'est que euh, s'interrogeant sur la forme et la fonction, il va se confronter à des nouveaux problèmes. La miniaturisation des mécaniques via les nanotechnologies associée à des capacités de calcul et de programmation colossales rend de plus en plus inaccessible la compréhension directe du fonctionnement des objets. Au début du XXe siècle, les designers étaient invités à concevoir l'enveloppe des objets. Leur capotage, en quelque sorte. Hein. On va voir Raymond Levy qui va réenvelopper des, des, des, des, des ce qui est devenu après une imprimante. Euh, la Gestner qui va penser les les, les, les les réfrigérateurs, enfin bon, tout un tas d'objets, voilà. Et même les, les locomotives. Donc là, il y a l'idée du capotage. En quelque sorte, pour faciliter leur utilisation tout en protégeant les mécaniques qui sont parfois hétérogènes et bien encombrantes. À l'heure actuelle, je dirais que les designers travaillent à la visibilité et à la lisibilité des fonctions. Que contiennent ces objets C'est un peu ça que maintenant les designers doivent plutôt travailler, parce que ces objets deviennent muets extérieurement, d'une certaine manière. Hein On ne sait plus. Euh, ce Et donc, il va falloir faire apparaître ce qu'ils contiennent pour pouvoir les utiliser. Ils se préoccupent de la fordance, c'est-à-dire de l'utilisation intuitive d'un objet et d'une fonction. Ils vont se pencher sur l'obsolescence des objets et sur la possibilité de leur entretien et de leur réparation. Ils vont s'attacher aussi à la valeur sensible et symbolique des productions, objets et situations. Et la nouvelle figure du progrès, pour moi, passe par ce souci de l'expérience qu'apportent les technologies rendues invisibles. Il va y avoir donc la nécessité d'un un renouvellement, une autre manière de dire progrès, à laquelle doit répondre l'industrie, et qui renvoie le design à des questions qui concernent les modalités et les circuits de fabrication, la place donnée au savoir-faire lié à des technologies nouvelles, ou ancestrales, renouvelant le débat artisanat et industrie. L'économie consumériste se poser des questions comme ça, la matérialité des productions face aux technologies qui promettent de l'invisible, comment rendre, et l'écologie de toute cette histoire. Alors j'ai été chercher quelques projets qui, qui mettent en question ces choses-là, hein, suivant les catégories. Donc, pour celle de l'industrie, je suis allé chercher une, une, un projet qui avait été fait par euh, cette agence de design, les Delo Lindo, dont pour certains, j'ai montré tout à l'heure les poignées de porte en, en porcelaine qu'ils avaient réalisées à Limoges. Donc, ces deux designers... Euh, vont, vont, euh, ont été amenés à, à faire un très très gros travail pour Tefal, ils ont eu un gros, gros programme de, de, de, de recherche et de production pour, pour Tefal pour faire des objets euh, euh, courants, hein, c'est-à-dire le, le grippin, euh, la bouilloire électrique, ce genre de choses donc ils ont travaillé à ça et ça les a amenés à penser, à, à réfléchir et à, faire, à développer une recherche très spécifique qui elle n'a pas eu, eu d'autres destinations qu'une recherche et qu'ils ont présenté à l'occasion de une exposition euh, que j'avais aussi commise avec Nestor Percal et Laurent Salmon euh, à, au Grand Tournu en Belgique qui s'appelait In Progress où là on va inviter euh, six designers, cinq ou six designers à, à, à cette question pour vous c'est quoi le progrès dans le design pour vous designers, qu'est-ce que vous pensez du progrès est-ce que cette notion est toujours valable et les Lo lindo ils vont nous répondre avec, avec cette, cette chose là qui va être une production de dessin tout à fait une planche magnifique, d'objets qui sont des objets euh, d'usage courant, des objets de la maison, des objets, euh, euh, on peut reconnaître euh, euh, enfin, dire, différentes formes d'objets, vous allez voir, et qui sont... Euh, voilà, et, et ce qui les a intéressés, c'est de se dire, voyons, le progrès, et si le progrès... Eux qui avaient été amenés à faire euh, des dessins d'objets de, en plastique, de, de, le batteur électrique avec euh, toute une matière plastique et, des, des, et si le progrès se sont posés évidemment des questions sur le, la, la question du renouvelable, comment est que quel était l'écosystème de cette affaire Ils se mettent en position critique, ils vont donc faire une proposition d'objets qui viendrait associer une fabrication euh, beaucoup plus courante et artisanale, voire même faite par soi-même, avec un, avec un petit système finalement euh, euh, que l'on peut insuffler dans, dans une forme comme celle-là et qui fait que, que le batteur peut continuer à tourner, mais seulement on rajoute juste ce qui est strictement nécessaire pour que ça tourne, et le reste, ben, la poignée, pas besoin d'aller chercher, de, de, de concevoir ça comme du plastique, mais peut-être que finalement, disait-il, en bois, un morceau de bois pourrait suffire pour, te, pour faire le manche. Donc c'est un projet de recherche, c'est un projet qui se pose la question du progrès, c'est un projet qui se met en position critique, et là on, est en, dans, en 2000, euh, on était en 2010, se met en position critique sur euh, ce qu'est la, la production industrielle de masse et, et son devenir. Donc ils ont fait comme ça tout un tas de, de systèmes d'objets, ça c'est une, une petite pièce chauffante en fait. Hein. Là aussi, vous voyez, je... donc ils vont chercher des, des matériaux qui ne sont pas habituellement utilisés dans ce type d'objet si on parle de, de, de production de masse et production électrique. Deuxième, deuxième pilier, l'objet. L'objet travaille au bien-être et se confronte à l'artiste et, et je suis allé chercher ce texte d'Aldolf Loos qui s'appelle « L'ornement est un crime ». L'ornement est crime d'ailleurs, c'est pas « est un crime », c'est l'ornement est crime. Quand on parle de design, la réaction courante, je vous disais, est habituelle est de faire référence à l'objet, même si le design ne produit pas uniquement des objets au sens strict du terme. De quel type d'objet s'agit-il actuellement Si l'objet multiple et duplicable relève de la première étape dans l'histoire du design, des objets millions, disait-on, fin du 19e en France, parler d'objets millions. En un deuxième moment, non plutôt en France on parlait d'objets à quatre sous. Hein, parce qu'il y avait un certain mépris sur ce type de production, dont on appelait ça objet à quatre sous », Mais les Anglais, qui ont développé un grand empire industriel à l'époque, appelaient ça des objets millions. Et ils avaient compris qu'on pouvait aussi gagner pas mal avec ça. En un deuxième moment, avec l'apparition de l'ordinateur, l'objet est devenu objet variationnel, selon les termes d'Abraham Molls, qui a fait toute une étude tout à fait passionnante sur cette production autour de l'ordinateur. Et à l'heure actuelle, la troisième période de l'objet s'inscrit dans un monde ouvert, open, je dirais, où l'objet est un objet potentiel. Il peut ne pas exister, mais on peut le faire apparaître. Il s'agit que ces objets répondent à une utilité, ils assument une fonction. Et cette question traverse l'histoire du design qui va faire de la fonction une histoire principale qui historiquement s'attache donc au principe du mouvement fonctionnaliste. Ces objets fonctionnels sont donc conçus en vue d'un mieux-être, et d'une vie plus confortable. Les transformations technologiques associées à une volonté hygiéniste et éducative ont suscité l'invention de nouveaux objets et de nouvelles conceptions de l'habité visant à améliorer les conditions de vie, de l'habitat et du travail. Les posséder démontraient aussi un statut social et un niveau de richesse et de distinction tout autant qu'une position hédoniste de recherche de confort. Les objets domestiques ainsi que l'organisation devenue de l'habitat sont devenus un terrain privilégié au point de développer le champ spécifique des arts ménagers, hein, arts ménagers dans lequel les designers intégraient des paramètres ergonomiques tout autant qu'esthétiques. On y recherche une fonction qui fonctionne et qui fait fonctionner les machines. Ça c'est aussi très important de, de penser le mouvement fonctionnaliste en regard de la machine qui produit en lien avec cette utopie du bien-être on a pu euh, voir un certain nombre de réflexions, en particulier un ouvrage qui est sorti assez récemment qui s'appelle l'idée du confort, une anthologie euh, qui est édité par le B42 sous la direction de Tonico et Juliette Paulet qui est tout à fait intéressant parce qu'il reprend un certain nombre de textes sur le confort et un certain nombre de textes aussi écrits par des designers et donc à l'heure actuelle cette question du confort à laquelle se confronte le design trouve de nouvelles voies en relation avec les questions environnementales, par exemple, si le canapé a été l'objet emblématique, avec, là je parle de cette chaise, où il y a Charlotte Perriand qui est allongée sur cette chaise, qu'elle fait avec le corbusier, si le canapé, pardon, et cet objet emblématique, là, je, un des derniers canapés qui, est, qui fait date je, visuellement, c'est ce canapé fait par les bourroulèques pour euh, Ligne rosée euh, On va dire que le XXe siècle a mis le canapé euh, à l'honneur. Je crois que c'est dans les Simpsons qu'il y a toujours l'histoire du canapé. À la fin, il y a toujours un canapé qui s'effondre. Enfin, il arrive toujours quelque chose avec le canapé. Et c'est vraiment dans, dans cette idée que, que le canapé est, est, est cet objet qui, qui, qui, qui dit le confort. Hein qui dit le confort, le, le, le repos, l'enveloppe, le, le, se vautrer, se laisser aller, enfin il dit beaucoup de choses le au canapé. Au XXe siècle, d'où le vautrer devenait une figure obligée, fort à parier je dirais que la, que la donne change concernant le confort et que le confort va s'augmenter du désir de bonnes conditions de vie avec la condition que nous appartenons nous appartenons à l'environnement que nous fabriquons. Ça, c'est des choses que j'ai que pu travailler sur la question de design et environnement depuis un grand nombre d'années. Et actuellement, euh, euh, l'histoire du design a toujours été préoccupée de l'environnement. Hein. Les art and craft ont déjà pensé en termes d'environnement. Et je crois que l'histoire leur donne raison. Et actuellement, est en particulier cette année, j'ai l'impression de réentendre à la fois William Morris, Raquel Carson, enfin de réentendre tous ces gens qui ont traversé l'histoire du design, la manière aussi dont, dont les, les, les utopies du design dans les années 70 ont traité de ces questions-là. On se dit que dans le fond, c'était seulement un peu en avance sur leur manière. Ils avaient des, des visions tout à fait remarquables et qui, qui trouvent leur réalité. Quelquefois pour le pire, mais dans le fond aussi sur, avec la possibilité peut-être d'en penser quelque chose et de construire avec ça et de construire autre chose. En tout cas, de le mettre au cœur de la question, c'est on est un peu obligé maintenant. Alors, cette, euh, cette, euh, ce, ce travail, donc cette figure de l'artiste comme point de mire, en tant que celui qui donne forme et qui révèle une politique, cette notion de bien-être, je dirais, est, une, est un moteur en fait pour concevoir des objets en utilisant des technologies performantes. À cette notion se rattache aussi la notion de beauté souvent décriée. Ce n'est pas nécessaire de penser le beau, ça viendra tout seul. Ben non en fait. Ce qui nécessite de réinsister sur la part de l'art, je dirais dans la production humaine. Et cette part de l'art, elle est contenue dans la capacité à donner forme à quelque chose et en l'occurrence pour le designer, donner forme à une utilité. A ce titre, c'est la position éthique du designer qui est mise en jeu. À quoi veut-il ou peut-il travailler Accepter son, que son travail relève d'une poétique, c'est soulever la question de la liberté d'invention et non la soumission à une demande. Accepter d'exercer un regard critique qui met en suspens les formes convenues, le fameux cahier des charges dont tout le monde de parle quand on parle de design, mais tu dois respecter le cahier des charges. Moi, je pense que le designer, il doit surtout analyser le cahier des charges, soulever le cahier des charges, désobéir au cahier des charges, parce que sinon, rien n'avance, en fait. Hein Et c'est vrai qu'il n'y a pas plus intéressant que les designers désobéissants. Ça ne veut pas dire qu'ils vont faire n'importe quoi. Ils vont seulement dire, vous voyez les choses de votre petite Petite lornette, mais peut-être que si on le regarde un peu autrement, vous allez voir que votre affaire, elle va prendre une autre forme qui va être bien plus intéressante. Donc, c'est ça le travail du designer. Donc, je pense qu'il est surtout là pour désobéir et soulever les questions mais il faut leur donner forme après hein. on soulève pas n'importe quoi, hein. il faut faire attention donc cette, cette position pour moi dans, dans, dans l'objet, accepter que son travail relève donc d'une poétique parce que c'est la sensibilité au monde, la sensibilité aux choses qui vont faire qu'on va pouvoir soulever un cahier des charges hein. c'est en fonction d'une sensibilité que ça va se passer, c'est pas seulement parce qu'on est on, on est là en train de, de, de, de respecter les normes et les règles à tout prix voire même utiliser les normes et les règles comme des moteurs à réinterprétation. Donc c'est accepter d'exercer un regard critique qui met en suspens ses formes convenues, tout en articulant ses réflexions à l'histoire anthropologique des formes et des usages. Et là j'insiste beaucoup là-dessus parce que euh, je peux constater, alors c'est peut-être, parce que j'arrive à un certain âge et qu'il y a toujours cet effet un peu de dire, c'est pas tout à fait comme avant, mais c'est pas, pas seulement... Je crois que les technologies auxquelles, avec lesquelles vous travaillez à l'heure actuelle, et en particulier les technologies de l'image, euh, je vous encouragerais à être très prudent sur la connaissance des choses uniquement à travers l'image. Et que donc, voir les choses réellement construites, les fréquenter, les... les dans ce sens-là, euh, ce que disait Bernard tout à l'heure, les dessiner, vous apprendrez à les connaître de manière très très forte. Pourquoi Parce qu'il euh, euh, y a du volume, il y a un type de matière, il y a des textures, que les images ne vous redonnent pas de la même manière. Elles peuvent vous permettre d'analyser certaines choses et elles ont leur valeur, mais seulement confier son regard aux seules images peut être un réel problème et je pense qu'actuellement c'est un réel problème. En tout cas dans, dans mes derniers parcours d'enseignement, j'ai pu j'ai pu percevoir qu'il y avait euh, euh, une difficulté pour un certain nombre de, de, de jeunes designers à comprendre les formes et leur histoire. Et ça, ça c'est un problème parce qu'il y a un vrai travail à faire, continuer à faire, et ça c'est un devoir pour les designers que vous voulez être, de vous dire que la culture des formes c'est très important. Parce que c'est vous qui l'apportez pour le monde en fait je dire, très, enfin, Comment vous dire, je, euh, comment vous dire je, Moi j'accorde beaucoup aux, aux artistes hein, sur, sur ces questions-là et, et dont les designers font partie pour moi fondamentalement. Même si quand je dis ça, je sais que je me fais très souvent critiquer hein, de penser le, le designer comme artiste, mais je pense fondamentalement que c'est un artiste, au sens où lui, il a une vision sur les formes du monde et que c'est les artistes qui portent ça dans le monde, hein, dans la société. Ils endossent ce travail-là, ce n'est pas un travail facile. Je pense que c'est même un travail très difficile et qui n'est pas donné à tout le monde. Et donc il y a aussi en retour un devoir d'être très très cultivé dans, dans l'art que vous pratiquez. Et de donc de, de, de connaître le plus possible à la fois l'histoire, à la fois les différents types de productions qui ont existé avant vous. Parce que c'est par là que vous allez apprendre là où vous pouvez et là où vous voulez être. Hein et Ce n'est pas en les méconnaissant, mais c'est plutôt en les connaissant encore plus et en les fréquentant. Donc n'ayez pas peur d'aller voir les choses, de savoir les regarder, de les dessiner, de les tourner sur toutes les coutures pour les comprendre et vous cultiver dans l'histoire de, de, de ces choses produites, il y, a, il y a des ouvrages tout à fait merveilleux pour le faire et n'ayez pas peur d'y travailler, tous les, tous les designers passionnants que j'ai pu rencontrer sont tous des gens extrêmement cultivés sur, sur, sur tout ça et sur l'histoire des formes, extrêmement cultivés, c'est-à-dire ils le regardent, ils l'apprennent, ils le découvrent et ils le découvrent encore ça c'est l'enseignante qui parle euh, qui revient sur, le, <rire> revient sur le devant donc à, à ce titre là je, je peux vous montrer un, un, un, un travail de recherche euh, qui a été initié par euh, les Normal Studios Qui sont euh, Normal Studios c'est un, une agence de design qui est euh, à Paris, hein, qui est constituée de deux designers qui s'appellent Jean-François Denjean dont je vous parlais tout à l'heure hein, et Éloi euh, Chafaille, donc ils sont une agence et ils ont euh, ils ont proposé, hein, ils auraient été proposés d'ailleurs, on leur a donné une carte blanche, hein, pour faire un projet de recherche par le VIA, qui était un organisme financé en partie, ou qui était financé en partie par l'Union des fabricants de meubles en France, et qui est un organisme qui s'appelait Valorisation et Innovation dans l'ameublement. Donc c'était un, un.. qui existe toujours d'ailleurs, mais je ne sais pas s'il fonctionne tout à fait pareil. Ils confiaient tous les ans à un designer. Un projet de recherche on le donne une somme et tu fais la recherche que tu veux mais évidemment c'est sur projet c'est donc ce sont des propositions que font les designers qu'ils sont qu'ils sont retenus donc les Normal studios vont faire une, une proposition de recherche euh, à laquelle j'ai été convié et à laquelle j'ai participé avec eux dès le départ c'est à dire qu'ils quand ils, cette proposition de recherche leur a été euh, accordée par le via ils sont ils sont venus me voir ils m'ont dit on aimerait travailler avec toi, travailler, on va travailler ensemble depuis le début. Et ça, pour moi, c'était une, une expérience géniale, parce que c'est assez rare qu'on vienne chercher, euh, euh, enfin, en tout cas dans le monde du design, ça ne pas tout à fait comme ça, un peu plus dans l'architecture, mais bon, c'est une pratique euh, à laquelle je, je, je souscris complètement. C'est-à-dire que je les ai accompagnés dans leurs réflexions, non pas tant pour leur dire, euh, vous devriez aller par là et par là, mais plutôt pour les entendre raconter là où ils en étaient. Et ce récit, produisait euh, pour eux des avancées dans la mise en forme de, de, de leur recherche, simplement parce qu'ils me le racontaient et que je les écoutais, que je prenais des notes et que je reprenais des notes, et qu'à la fin, je réécris un texte concernant ce, ce travail. Donc c'est assez passionnant, parce que j'ai vraiment été associé depuis le départ, c'est pour ça que c'est un projet que j'aime beaucoup, parce qu'il traite de la, de la question du confort, ils étaient préoccupés de la notion de confort, et ils vont faire un projet qui... Euh, dans lesquels ils vont euh, s'intéresser aussi aux nouvelles technologies et aussi aux anciennes technologies parce qu'ils se disent d'enfants le le, les technologies n'ont pas d'époque disent-ils c'est-à-dire une technologie du pisé est tout aussi actuelle que n'importe quelle technologie du béton ou de, ou de, le, de la puce numérique à l'heure actuelle parce qu'on peut encore les utiliser on peut encore les pratiquer tiens d'ailleurs je viens d'apprendre qu'il y a un ché dans le médoc qui va se construire en pisé donc, vous voyez, c'est intéressant de voir que ces choses-là sont en train de, de revenir aussi sur le devant de la scène, pour toutes les raisons que nous connaissons, bien sûr, mais c'est aussi parce que euh, cette idée qu'il y aurait des nouvelles technologies qui chasseraient les anciennes, c'est une idée, euh, je dirais, qui était une idée moderniste, d'une certaine manière, hein, l'idée qu'on va faire table rase, enfin, le XXe siècle se monte avec cette idée de la table rase, mais en fait, euh, euh, l'ascenseur, Cha chasse l'escalier, d'une certaine manière, comme disait Virilio, mais n'empêche que nous avons toujours des escaliers de secours et que, de temps en temps, on est bien content de trouver les escaliers. Ce qu'il veut dire par là, c'est que l'ascenseur chassait l'expérience de l'escalier. Mais ça ne veut pas dire qu'il chasse l'escalier en tant qu'objet. Hein. Et ça, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire que monter des étages ne passe plus seulement par l'expérience de l'escalier, mais passe aussi par l'expérience de l'ascenseur, qui est une autre expérience qui n'est absolument pas la même. D'ailleurs, si vous y faites attention, vous verrez que vous n'avez pas la même expérience quand vous êtes sur un escalier que quand vous êtes dans un ascenseur. Et pourtant, vous montez les deux étages. Hein. Donc ça, c'est aussi intéressant par rapport à des réflexions sur le, la fonction et la fonctionnalité. Hein. Il s'agit de monter deux étages. On monte deux étages, mais... Du point de vue médical, il y a une étude américaine scientifique euh, qui a préconisé justement le retour non pas à la maison de plein pied, mais la maison justement à étage, de façon à, à garder cette, cette mobilité de déplacement. Voilà. Donc le fait, pendant des années, on a pensé que la maison de plein pied était la maison référente pour les personnes âgées, on va dire. Donc là, une étude justement scientifique montre son contraire. Voilà. Ah oui, ça fait les jambes, hein. ça, ça garde les mollets d'avoir des escaliers, je vous signale les filles, hein. <rire> et les garçons aussi. <rire> bon, c'est pour la blague. Donc, atmosphère, c'était donc des hypothèses quant à l'utilisation pertinente de certaines technologies en regard des éléments qui conditionnent notre environnement, comme l'air, la lumière, l'information, le son et l'énergie, et qui sont un enjeu pour le confort et sa standardisation c'était visé à une nouvelle définition du confort en explorant la domestication et la domesticité des technologies et en s'occupant de leur invasion incontrôlée ou de leur domination. Donc ça, leur position dans Mastitio, c'est de dire, est-ce que l'on peut domestiquer les technologies Il ne s'agit pas de, de, de, rendre le, de, de mettre le domestique sous la domination des, des technologies, mais c'est comment nous pouvons domestiquer des nouvelles technologies pour les faire entrer dans le monde domestique. Et ça, c'est assez intéressant de, de, de penser ça, d'inverser justement cette idée de domestique. Contrôler les capacités d'une technologie et ses effets, analyser sa nécessité dans un lieu et à un moment donné, reconnaître les, les conséquences parfois néfastes de techniques utilisées sans discernement. Donc vous voyez, c'est des prises de position par rapport au mouvement moderniste qui dit tout est éclairé pareil, euh, nous avons euh, euh, l'aération est toute la même, le chauffage partout pareil, euh, l'air frais partout pareil. Voilà. Donc c'est une prise de position de leur part de dire peut-être que nous pouvons différencier les choses en fonction... Euh, en fonction des lieux, en fonction des nécessités, en fonction d'une utilité. Est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut y avoir, par exemple, le wi partout dans la maison Est-ce nécessaire Peut-être pas. Est-ce nécessaire d'avoir de, de, euh, euh, de l'air chaud partout dans la maison Peut-être pas. Est-ce nécessaire et Ils se sont posés toutes ces questions en disant peut-être qu'on peut différencier des choses et donc se remettre à recréer des lieux à l'intérieur de l'habitat qui seraient à la fois confortable, mais qui ne viendrait pas euh, euh, donner une uniformisation, par exemple. Ça, ça, la, problématique. la problématique que tu poses, c'est la problématique du, du confort et de l'inconfort, c'est-à-dire d'avoir 20 degrés en permanence euh, toute l'année. Donc là, on est sur une hérésie. C'est-à-dire en fait, on gomme complètement, on lise complètement euh, les périodes de chaud, de froid, de bien-être, mal-être. Euh, voilà, de vivre effectivement avec, euh, dans une chambre à 15 degrés, euh, voilà, c'est une vraie problématique. Comme le fait d'avoir euh, un VMC en permanence, euh, ce n'est pas nécessaire. Moi j'habite un habitat du XVIIIe siècle, une, il n'y a pas de VMC. La maison, elle est saine, elle est solide. Il n'y a pas de fissure, il y a une ventilation euh, naturelle. Et effectivement, on redécouvre, par exemple, l'habitat euh, vernaculaire comme étant écologique. Ben, il serait peut-être temps. Effectivement, la pierre, j'ai appris euh, il y a un an ou deux que c'était effectivement un, un matériau écologique. Euh, ben, heureusement, comme le pisé, comme d'autres techniques euh, anciennes de, qui reviennent. Euh, on, là, on va concevoir il y a une qui a conçu euh, un habitat justement sans chauffage. Enfin, entre guillemets, hein, il y a quand même un, un système de circulation. Mais effectivement, il n'y a plus le système de, de réseau et d'eau. Et récemment, j'ai vu une entreprise qui s'appelle Ecrygium, euh, qui est sur Nantes, euh, qui associe la mécanique, l'acoustique et euh, la thermique, de façon à avoir un chauffage d'une pompe à chaleur euh, à base de son. C'est-à-dire que le son produit du chaud et produit aussi également du froid. Donc ça, c'est une révolution. Voilà. Donc Le design, c'est aussi une innovation technique. Et scientifique et le rôle du designer c'est aussi d'intervenir pas seulement sur la forme mais aussi euh, sur l'aspect aussi euh, scientifique et sur les usages aussi également excuse moi mais enfin je pense que intéressant effectivement ce que tu dis sur euh, je crois qu'il faut faire quand même attention à deux choses c'est-à-dire je ne prêche pas pour une régression hein, je veux dire euh, quelquefois c'est mieux d'avoir du béton que d'avoir du pisé il faut vraiment le savoir. Je veux dire, et, ça, et ça, je crois que c'est très important de, de, de, de ne pas tout jeter euh, et parce que je veux dire, la paille c'est pas toujours bien en fait. Hein. Je veux dire, je sais pas, nos arrière-grands-parents, ils ont vécu dans la paille, mais il y a des moments c'était pas ça quand même. Donc, donc faut, je crois qu'il faut vraiment euh, être très euh, prendre le temps de réfléchir sur les choses et, et, et, et ne pas répondre. Et, et ça, ça, je crois quand même que euh, le, le, le design, enfin les designers, les, les enfin, invités à tout ça, doivent réellement réfléchir là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mots d'ordre tout le temps. Il hein. y a toujours des des mots d'ordre dans, dans tous les temps dans toutes les époques, et actuellement le mot d'ordre euh, sur l'écologie, euh, certains mots d'ordre peuvent être problématiques en fait, Ils peuvent nous emmener dans, droit dans le mur aussi, hein. je veux dire, on ne pas et donc c'est trouvé, des articulations. les articulations les, les humains ont été capables d'invention, sont capables d'inventions extraordinaires. et moi ce que j'espère c'est qu'on va continuer à pouvoir être capable d'inventions assez importantes avec, avec tout ce qui arrive et les transformations qui arrivent c'est tout ce qu'on peut souhaiter, mais ça ne veut pas dire euh, euh, revenir à des situations qui ne vont pas fonctionner parce que ça ne pourra pas fonctionner en fait on est, on est passé à autre chose hein. des, voilà donc ça ça me paraît très important et donc le travail des normas studios ce n'est pas justement de revenir à des situations euh, qui seraient euh, dites ancestrale, mais c'est de dire comment je peux regarder toutes les technologies existantes comme étant toutes à équivalence et comment je vais pouvoir les faire, les utiliser et les, et les, et les utiliser et les faire même se, se, se compléter parce qu'à tel endroit ce sera nécessaire, mais à tel autre endroit ce ne sera pas nécessaire. Donc ils vont essayer d'utiliser les caractéristiques de l'environnement et les capacités d'une technologie en tant que paramètres pour concevoir des objets. Alors ils vont faire un rafraîchisseur, un capteur, un piégeur et un diffuseur qui vont être les témoins de production d'atmosphère. Et donc ce projet s'appelle Atmosphère parce que justement il traite de comment on crée une atmosphère. Et il n'y a pas plus euh, euh, scientifique que de créer une atmosphère. L'atmosphère, c'est quelque chose qui se calcule. L'atmosphère, c'est de dire je mets 20 degrés dans une pièce, ou je mets 19 degrés, ou je mets 15 degrés. Hein. Et ça, c'est créer une atmosphère. Donc, euh, je voudrais passer quatre. C'est possible, on a le temps, pas Quatre vidéos qui racontent les différents, ces différents objets qu'ils ont. Elles sont très très courtes. Mais je voudrais. Je ne sais pas comment je fais pour aller. Si alors, il faudrait le mettre de côté. Ça, on continuera après, ne pas le perdre. Voilà, ah, et, et donc on va. Cultures, voilà. Ah, bon, oui. Voilà, on peut commencer. Rafraîchisseur, si ça marche. Donc ils ont, fait, ils ont accompagné leur travail de, de cette. juste cette petite, de cette petite vidéo qui raconte ce que sont ces objets. Donc le, le rafraîchisseur, c'est un.. c'est fait avec de la terre, pour le coup, complètement inspiré de. de c'est euh, un climatiseur par évaporation en fait hein c'est une grande brique en, en terre extrudée qui est un objet de seconde œuvre, comme il en est d'une fenêtre ou d'une porte cet élément de façade appartient au bâtis, c'est une interface thermique entre l'intérieur et l'extérieur d'un habitat qui va permettre de rafraîchir un lieu la singularité de ce rafraîchisseur tient à l'utilisation de la terre et à ses applications techniques et donc ce matériau se procure assez aisément et euh, l'extrusion de la brique va permettre de dégager une cavité centrale ou circulaire et des alvéoles périphériques qui peuvent contenir un matériau fibreux du sable humidifié en permanence. Donc en fait ils sont partis sur l'idée que le, le, les climatiseurs euh, le climatiseur était devenu une question dramatique en fait, hein, dans les villes hein, en tout cas et qu'ils et qu vont, ils vont regarder au contraire comment dans certains pays très chauds, euh, le fait de mettre un linge mouillé, c'est parti de cette idée là de, faire de mettre un linge mouillé va créer une circulation d'air et, et, et l'air l'air chaud qui euh, qui absorbe l'eau finalement qui, qui sèche le linge mouillé devient un air frais et, et donc cette chose là qui va les intéresser et ils vont donc faire le le, le, le climatiseur en, en, en regard de cette de cette de ce constat et, euh, et donc et donc ils estiment que ça pourrait être un élément de l'architecture qu'on pourrait rajouter dans un bâtiment, euh, euh, auprès de, dans, dans une alcôve, hein, pour avoir des lieux plus frais que d'autres, par exemple dans la maison, hein. et donc ne pas spécialement penser euh, la même climatisation partout. Ça, c'est assez... Euh, J'ai été très frappée euh, euh, en, en voyant ce, ce projet rafraîchisseur. J'ai pensé... Euh, je ne sais pas si vous avez l'occasion d'aller visiter la, la, le, le château de Montaigne, la maison de Montaigne, là où il travaillait. Et, et, et petit. il adorait se mettre dans, dans, dans... Il y avait une fenêtre, il adorait se mettre, il avait un petit recoin, un siège. C'est très, très beau de voir ça. Et, et là, je me dis, mais là, il trouvait, il trouvait la, la, la lumière à cet endroit-là, hein, parce qu'il était... Et puis, euh, s'il y avait du soleil, il pouvait trouver la chaleur en hiver, il pouvait aussi trouver le frais en été. Enfin, et c'est assez beau ce passage, je pense toujours à ce lieu-là, quand je vois les rafraîchisseurs des normal studio. je me dis, Montaigne avait trouvé dans sa maison un lieu où il pouvait se mettre et, et être dans ce rafraîchisseur, j'ai envie de dire. Vous voyez un peu les associations où elles vont. Hein. Le piéseur, c'est un meuble de rangement en fait. C'est un principe de mobilier dont la conception vise à optimiser la fonction acoustique. Les façades sont des écrans piégeurs de son composés d'une mousse absorbante habillée d'un tricot textile technique selon un brevet exclusif TEXA. Et TEXA c'est une entreprise qui est à Gradignan. Hein, tout près de chez vous, elles sont sous-dimensionnées pour offrir une plus grande surface d'absorption. Leur inclinaison répond à la nécessité physique de proscrire toute surface plane qui augmente la, la réverbération. Il s'agit d'absorber le son. Et ils vont d'ailleurs penser une nouvelle texture qui est donnée aux matériaux textiles grâce à l'aspect des surfaces qui sont des matelassages en genre, dont les motifs en relief casse les ondes sonores et renvoie le son dans de multiples directions. On voit donc qu'ils vont concevoir avec la, la, la technologie Texas un une nouvelle manière d'utiliser ce matériau avec différentes façades mises les unes sur les autres qui vont augmenter la surface de réverbération, euh, d'absorption de, de, de, de, de, des façades simplement parce qu'ils vont mettre une petite grille qui va un peu augmenter, euh, qui va étendre le textile qui habille et, et, augmenter, euh, et augmenter donc la surface simplement parce qu'ils vont soulever un peu avec une grille, hein, donner une forme. En même temps, il y a une forme esthétique, je dirais, très importante. Il y a eu un souci chez eux de, de construire ça pour que ça puisse tenir aussi comme objet immobilier qui peut être mis dans n'importe quel euh, lieu, que ce soit un lieu public ou, un, ou même une maison, pour, pour absorber le son. Donc, cette format de meuble se décline selon les lieux de leur destination. et va fonctionner comme une zone tampon, un amortisseur sonore. Sa conception est exigeante, que ce soit comme meuble de rangement ou comme séparateur acoustique. Et cet objet témoigne de la réinterprétation d'un objet technique, c'est-à-dire ces dalles que l'on met un peu comme là, qu'on met pour absorber le son. Donc, le principe, c'est que c'est un tricot, c'est-à-dire c'est un textile, le son doit traverser et être absorbé par une mousse derrière et donc plus il y aura de traverser du son plus il y aura d'absorption donc mais en même temps ils vont leur envoyer quand je disais domestiquer une technologie c'est qu'ils vont le, le, le mettre dans une relation avec une typologie domestique commune et reconnaissable un meuble de rangement donc cette technologie elle se domestique d'une certaine manière autre, autre projet diffuser, diffuser, le diffuseur. Le diffuseur, c'est un diffuseur de de c'est un liminaire qui est donc qui permet de transmettre des données numériques par la lumière. Il utilise la, télé la technologie du LIFI, qui maintenant est une, une, une technologie qui marche très très bien, qui est basée sur la capacité des LED à changer rapidement de fréquence. Donc ça s'allume, ça s'éteint, et donc ça envoie des informations. Les oscillations imperceptibles à l'œil nu génèrent un code 01 en langage binaire, traduit en fichier numérique par les appareils récepteurs, comme l'ordinateur ou le smartphone. Cette technologie tend à devenir un standard à très court terme. Elle est d'ailleurs maintenant très régulièrement utilisée dans un certain nombre d'entreprises. Elle présente plusieurs avantages elle n'émet pas d'ondes nocives, donc pas de, de wifi qui se balade partout. Elle permet d'organiser la diffusion spécifique des données en fonction des différentes lampes qui occupent un lieu. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un, il y a un petit routeur. Hein et vous pouvez distribuer euh, bah, telles données peuvent aller là, telles données peuvent aller là et tout ça et donc, et donc il y avoir des. Donc ils peuvent être uniquement accessibles, ces données, dans certains endroits décidés, et l'information est sécurisée. C'est un peu une autre manière de contrôler euh, comment, euh, par exemple, dans la maison, euh, euh, sur quel type de, de choses euh, votre enfant qui regarde l'ordinateur à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, euh, bah, peut-être qu'il ne pourra pas tout voir parce qu'il y aura eu un routeur qui aura un peu classé les choses. Et, et que finalement, on constate qu'on se met plutôt à travailler euh, sur le canapé ou assis au bureau. Et que donc, cette, cette, cette lampe euh, dotée de, de technologies LIFI, qui sont quand même des technologies très contemporaines, enfin très, très récentes, à base de LED et, et d'envoi d'informations, euh, va, va être placée uniquement sur le bureau et non pas euh, dans la cuisine. Parce que dans la cuisine, finalement, on n'utilise pas l'ordinateur. Ou dans la chambre, on ne veut pas du tout qu'il y ait d'ordinateur dans la chambre. Vous voyez, ça permet de, de, de classer... Oui, bien sûr. Non, mais je, je veux dire par là que ça, ça permet de choisir. Hein, c'est pas tellement. Je ne dis pas qu'on n'utilise pas l'ordinateur dans la cuisine. Il y a des gens qui utilisent l'ordinateur dans la chambre aussi. C'est pas tellement le problème. Je ne suis pas en train de dire ce qu'il faut faire ou pas faire. Ce que je veux dire, c'est que cette, cette, cet objet-là, cette, cette, leur réflexion est portée sur le fait que est-ce que l'on doit diffuser là aussi partout, tout, la même chose Ou est-ce que, les, par exemple, les, les, les, les, ondes, les ondes numériques, est-ce qu'elles ont besoin d'être tout le temps partout Peut-être pas. Enfin, je veux dire, euh, voilà donc c'était aussi une réflexion comme ça. Il y a quand même souvent des discussions sur l'effet, peut-être. Enfin, ils ne savent pas ça. Ils ne sont pas en train de dire les ondes Wi-Fi ont un effet nocif. Ils n'en savent rien. Peut-être qu'il y a un effet nocif. Hein. J'ai toujours eu beaucoup de doutes là-dessus. On en parle, on n'en parle pas. Il y a des, des persécutés de l'affaire, d'autres qui pensent que non. Enfin, bon, vous voyez, c'est donc ils ne prennent pas position vis-à-vis -vis de ça. Ils disent seulement peut-être qu'on peut établir des possibilités de choix et surtout de, de, de la non-uniformisation des lieux. Ça, je crois que ça me paraît très important. en enfin, Enfin, dernière, euh, dernière euh, proposition... Euh, le capteur qui est euh, là aussi assez intéressant, donc ça c'est un, un objet euh, qui est euh, donc ils vont, ils vont proposer un objet qui est, est lié à une technologie qui s'appelle une technologie liée à des euh, qui s'appelle les cellules de Gretzel qui sont des, des choses qui ont été mises au point par euh, le, le PFL à, à Lausanne qui est un, un on appelle ça, c'est un, un, là donc ils vont concevoir un, un miroir fournisseur d'électricité, ce grand miroir est un chargeur photovoltaïque constitué de cellules de Gretzel et d'une batterie qui stocke l'énergie produite en continu pendant la journée et d'un plateau de recharge par induction donc cette technologie photovolcaïque est utilisée, et qui est utilisée donc celle des cellules de Gretzel c est, c est, ce sont des nanotechnologies c'est des raisons, la particularité de fonctionner en intérieur sous une lumière directe réfléchie sous le principe de la photosynthèse colorée, translucide des sans-épaisseur, elles ont une souplesse d'application inédite, au contraire des cellules de silicium habituelles. Elles sont imprimées en couches très minces sur des grandes surfaces et elles favorisent une autonomie électrique, certes avec de faibles intensités, à l'époque en tout cas, mais suffisante pour alimenter des microsystèmes domestiques ou autres, c'est-à-dire recharger votre téléphone portable, enfin, tout ce genre de choses. En fait, ce sont des, des, des, des plaques de verre imprimées de cellules de Grenzel en motif qui sont positionnées sur la moitié du miroir ou sur toute sa hauteur enfin comme on veut bien sûr elles sont actuelles enfin donc cette réflexion va augmenter la quantité de lumière de captée par les cellules et il va y avoir après une tablette de charge enfin bon il y a tout un tout un système qui fait que ce dispositif va produire de l'électricité comme si, finalement, on était renvoyé au téléphone à manivelle, m'avait-il raconté, ce téléphone à manivelle Marty en 1910, qui générait sa propre énergie pour faire un appel. En déplaçant cette technologie de l'échelle d'un bâtiment à l'échelle d'un intérieur, le capteur se présente quand on a un un anti-objet connecté, non-invasive dans sa technologie, ses formes très présentes et affirmées, prennent à rebours l'opacité de nombreux appareils électroniques à laquelle l'utilisateur con contemporain se confronte en permanence. Donc, tout d'un coup, ils ont, eux, décidé en tant que designer d'augmenter la, la présence de cet objet pour bien, je dis, presque scénogra scénographier le, le, à la fois le, la technologie, le principe et le fait que l'on puisse charger les petits objets du quotidien euh, et récupérer l'électricité qui s'en dégage. Voilà un peu pour euh, ce type de recherche sur l'idée, enfin que je rattache à l'idée de à la question de, de à ce pilier de, de l'objet et du confort. Hein. Autre, euh, donc là je repars, je ne sais pas où. Euh, où c'est qu'il est mon. Ah, est là non, tu l'avais pas fermé si. Voilà. Ok, donc on va faire avancer la chose. Oui, mets-le en écran. Merci. Alors, grand nombre. Grand nombre, c'est soi-disant pour le pour tous. Et puis, on va être confronté à la figure du marchand leader se vend mal, dirait Raymond Levi, qui raconte toute son épopée dans cet ouvrage assez passionnant sur comment ce, ce monsieur qui part aux États-Unis à la fin de la guerre 14-18 va être un des designers qui a le plus marqué Un grand nombre d'objets euh, depuis Coca-Cola, les, les, les cigarettes, euh, Lucky les Lucky Strike, et tout voilà. Hein? Tout, tout. tout. Le grand, enfin, la liste est grande et euh, il a même fait l'aménagement, enfin le projet d'aménagement pour, pour la NASA pour, des, des, pour l'espace. bon ça n'a pas été alors cette, cette si on regarde la notion d'objet hein, géré, le grand nombre pour tous c'est la mécanisation des outils et leur, et leur euh, automisation ont permis non seulement la production d'objets une production exponentielle, je dirais, d'un grand nombre d'objets nouveaux, mais aussi la production d'objets en grand nombre grâce à leur reproductibilité mécanique. Par ce fait, le développement industriel du 19e a transformé les intérieurs domestiques tout autant que l'espace public, les aménagements urbains, les lieux de travail. Il est devenu possible de se doter d'un grand nombre d'objets et d'outils, décoratifs ou non. Cette multiplicité a désacralisé la relation aux objets. Ils perdent leur caractère d'exception et parfois prennent aussi un certain mépris hein, comme caractère. C'est ce que je disais tout à l'heure, la France parlait d'objets à quatre sous. Hein, des objets qui ne voudraient pas grand-chose par rapport à des objets qui auraient été fabriqués dans d'autres types de conditions. En même temps, vont se développer de nouveaux usages et de nouvelles utilisations qui vont transformer les activités ménagères et l'exercice des métiers dans un contexte de large diffusion. À ce, à ce titre, le design a tout de suite été associé à cette volonté de rendre accessible l'usage d'un grand nombre d'objets auprès d'un plus grand nombre de personnes. Mais que veut dire, que veut dire accessibilité si le grand nombre peut se traduire en part de marché, hein, au développement desquels d'ailleurs le design est invité et à travers lui, je dirais, se conflictualise l'idéal démocratique auquel le design serait censé répondre. Le bel objet pour tous serait cet idéal démocratique. Au-delà du beau pour tout le monde, le pour tous pour moi se traduit aussi en termes de rendre les choses accessibles et appropriables. Le pour tous se rapporte donc à des missions d'accessibilité et d'appropriation dans ce charge le design. La de chaque projet construit sa pertinence, je dirais, le pour tous, c'est un leitmotiv, tant du point de vue de ceux qui fabriquent, c'est-à-dire pour l'équipe d'ouvriers, les dessinateurs associés sur chaque projet, enfin c'était du pour tous et aussi là-dedans, comme du point de vue du destinataire qui sont sans cesse au cœur du propos pour le designer. Cette accessibilité pour moi ne se rapporte pas seulement, ne se rapporte pas et peut-être même pas nécessairement à l'idée d'être propriétaire de quelque chose ou de s'en rendre propriétaire mais peut-être le pour tous c'est plutôt l'idée que l'on puisse utiliser quelque chose qu'on puisse l'approprier en comprendre en comprendre le fonctionnement et, et, et pouvoir l'utiliser d'une manière euh, aisée. Donc bien évidemment, cette contribution du design à la production industrielle a été la chose qui a marqué le plus le design au cours du XXe siècle. Et la réflexion des Thores là-dessus reste toujours pertinente dans sa capacité à fournir de la marchandise attractive. Hein, et va susciter bien sûr de nombreuses réactions critiques autour de les, tous les... Toutes les critiques des consuméristes. Il y a d'ailleurs un texte d'Etoris Otzaz tout à fait formidable qui s'appelle « On dit que je suis méchant, très méchant parce que je travaille avec la, la, la grande industrie et que je produis donc des objets qui, qui, où je vous incite à consommer des choses de manière inutile. » Bon, Il dit tout à fait autre chose à partir de là. Il dit qu'on vient de me voir et vous verrez comment je travaille sur ma table à dessin. Enfin, C'est un texte magnifique parce qu'il raconte lui son plaisir d'artiste et non pas de... il ne travaille pas à la consommation outrancière. Il, il, il est ailleurs en fait. C'est pas lui la consommation entre c'est une, une autre question. Donc c'est cette question de la marchandise en fait à laquelle se confronte le designer par ailleurs. Parce qu'on rend, on a rendu au cours du XXe siècle le designer responsable de bien des mots. Il faut savoir que dans tout ce qui se fabrique, le designer, euh, en particulier dans la voiture, ça c'est assez intéressant, c'est un ce designer voiture Le design de, chez Renault, si on regarde bien l'ensemble de, de fabrication d'une voiture, c'est même pas. 1% d'intervention sur l'ensemble des choses. Hein. Donc euh, il n'est pas responsable de tous les mots. Mais on aime bien dire que les designers font des choses vilaines, travaillent à, la, à, la, à une consommation outrancière, à une débridation. Sur les... Mais je crois que c'est en train de changer un peu parce que les designers ont quand même réagi un peu quand même. Donc euh, ce cette, euh, cette euh, euh, je dirais que euh, le design. Les designers euh, euh, ont quand même développé tout un tas de critiques sur euh, la question des normes, sur l'hyperconsommation et sur, euh, sur toutes ces choses-là. Et euh, je, je voulais prendre donc, deux objets en, en comparaison. Je prendrai cette lampe Mayday de, de Constantin Gritschik, qui est donc édité par Floss, qui pour moi est un objet euh, euh, tout à fait remarquable, d'un design très, très important, très fort, Très très fort parce qu'il convoque beaucoup de choses. convoque beaucoup de choses, Et, et c'est vraiment pour moi un, un des objets du, de, de la fin du 20e, début 21e qui est tout à fait remarquable. D'abord parce qu'il est assez simple dans, dans son utilisation et puis il est très lisible. Hein, parce que si on regarde bien, qu'est-ce qu'il fait Constantin Gritchi Il va aller chercher déjà une forme déjà connue, quand on parlait d'archétype, c'est vraiment une lampe archétypale, c'est-à-dire qu'il va aller chercher cette forme de la, la lampe de chantier, mais ce n'est pas une lampe de chantier, mais on reconnaît, on se retrouve dans cette forme-là, on fait appel à ça, on se dit tiens c'est une lampe de chantier, et qu'est-ce qu qu'il propose avec ça Il va proposer une lampe qui est, très très aisé d'utilisation, où l'utilisateur va pouvoir inventer d'une certaine manière son utilisation. Et lui, il va utiliser quelque chose de très important dans, dans le design et très fort, qui est le, le, la, la coloration d'une partie de cette lampe qui vous indique tout ce qu'elle peut faire en fait. Et quand on parle de principe d'affordance, eh cette lampe elle est très affordante c'est à dire si vous la prenez, vous savez tout de suite que vous pouvez la tenir comme ci, si, comme ça, l'accrocher, vous ne vous posez aucune question et vous le faites. Hein? Et, et c'est vraiment un très très bel objet pour ça parce que c'est un objet à la fois très simple en plus je le, prends, je le mets en, en, en exemple de, de cet objet euh, pour tous, hein, et appropriable, parce que c'est un objet, c'est une lampe certes, dessinée par Constantin Gritschik, édité par Flos, dont on n'est pas en train d'acheter une lampe chez Ikea, on est bien d'accord, mais je veux dire, dans l'accessibilité de cette lampe, c'est un objet tout à fait accessible, euh, même, même financièrement. Il suffit de faire un petit effort à un moment donné, de se faire faire un très beau cadeau de Noël, et ça marche. Je ne suis pas en train de faire la pub pour cet objet, mais je fais la pub pour la, comment dire, pour la qualité intrinsèque de ce design qui est tout à fait tout à fait remarquable et si on, on l'analyse surtout comment on peut à la fois la poser sur le sol ça ne risque rien la mettre à l'envers la mettre couchée, l'accrocher au plafond en accrocher 10 et vous avez vous avez un, un luminaire enfin, bon vous avez un, un, un lustre enfin je veux dire tout, tout, tout cet objet là est tout à fait intéressant parce qu'il est il est très très fort dans son design mais avec une euh, je dirais une, une espèce de discrétion la plus totale sur du mais c'est un objet de euh, on peut ne pas y faire attention d'une certaine manière. Hein. On peut le laisser, voilà, peut, peut traîner, euh, il, pr il prend pas ce caractère tout à fait d'exception. Il est vraiment d'un usage très très très facile. Et ce que je trouve très fort, c'est cette manière dont Constantin Gritchik a su insister sur quelques signes qui sont très importants pour comprendre l'utilisation de l'objet. Et c'est ça fait appel donc à, cette, à ce mot Méidé, Méidé, Méidé, Méidé, SOS, SOS, je suis en perdition, faites quelque chose pour moi. C'est ça l'histoire de Méidé, qui, qui est en fait sans doute issue d'un mot français qui était, enfin c'était quelqu'un, c'est issu d'une de, de, de, histoire où quelqu'un est dans un avion, je crois c'est le début de l'aviation, et qui va communiquer par. Euh, par euh, euh, euh, comment on appelle ça euh, hein, voilà et qui va dire m'aider m'aider qui veut dire SOS aidez-moi faire quelque chose m'aider et c'est resté m'aider m'aider et maintenant voilà et donc Constantin Grishy s'amuse aussi avec ça donc je dirais qu'elle convoque aussi même dans le nom dans les, si dans les signes et dans le nom toute une histoire qui est toute aussi très intéressante qui est aussi une histoire archétypale donc pour moi c'est un exemple de l'objet industriel tout à fait remarquable, euh, accessible, appropriable, qui a toutes ces qualités-là, et qui est à la fois euh, pour tous, et, et, et, et, voilà, et pour chacun par la même occasion. Et puis qui est beau, enfin, moi que je trouve beau, mais c'est après la beauté, c'est pas moi qui la décrète. Et vous avez d'ailleurs, euh, devant, c'est issu de l'exposition, vous avez les petits verres de Martin Zécoli qu'il a fait donc, pour, euh, pour Perrier. Et, qui se met en critique dans les années euh, 80, hein, euh, ben c'est la même fille qui va se mettre en critique de la production industrielle de l'époque en disant Mais c'est plus possible, cette production de design en particulier, où tout était noir et blanc, ou, ou marron et orange, hein, il n'y avait pas d'autre choix. Et ils vont donc se mettre en critique de ça et ils vont produire un certain nombre d'objets qu'ils pensent euh, rendre accessibles à tous euh, euh, et possiblement pas. Euh, voilà possiblement accessible et surtout qu'ils vont démontrer, ils vont prendre position sur un type de production qui, plutôt que de penser le design euh, international et uniforme, va faire appel au contraire à, des, à, à tout un tas de, de, de, de matériaux et aussi de couleurs et de motifs qui dit mais en fait, si on se promène dans le monde, et Torres ça, ça a été un grand voyageur euh, à la fois de l'Inde, euh, en Inde et, et, et au Mexique, et donc il dit mais si on se promène dans le monde, mais pourquoi faudrait-il dire que le design international serait noir et blanc et euh, ou, ou, ou jaune ou orange J'ai vu partout dans le monde d'autres choses et d'autres designs possibles et, et, et une hétérogénéité tout à fait remarquable et tout à fait inventive. Et donc ça va être ce que soutiennent les, les, les, les designers rassemblés autour des Torres SAS, les jeunes designers euh, dont euh, voilà, ça on est devant un, un, un objet des Torres SAS, mais vous avez aussi euh, ce, ce cabinet de Georges Hauden euh, dont les, les motifs décoratifs sont conçus par euh, Nathalie Dupaquier Là aussi, ils Donc, ils vont faire apparaître à la fois des formes singulières à l'époque, c'est-à-dire qu'ils démontent un peu le, le, la production mécanique et de la machine, l'orthogonalité des choses et tout ça, et aussi ce jeu de couleurs qui laisse entendre qu'il y a une espèce de, euh, on est devant la pluralité du monde. Enfin, il y avait une symbolique aussi pour eux dans, dans l'utilisation de toutes ces couleurs, dans l'idée de, de traiter de la diversité du monde et non pas de la de l'unicité des choses, et, et donc se mettre un peu en, en, en, opo, enfin en, en rupture, je dirais, par rapport à un type de production euh, industrielle de l'époque. Ils espéraient d'ailleurs que tout ça pourrait s'éditer facilement. Évidemment, au début, ces objets, et ceux qui ont entendu Nestor Percal en parler et qui, euh, ici l'année dernière, Nestor Percal a été le pro, la, première personne en France, il va monter une galerie en 82, c'est la première personne en France qui va faire venir les objets de la même fille, qui va les diffuser dans son magasin. Donc la première pièce de la même qui est achetée par le ministère de la Culture et le Fonds national d'art contemporain, c'est euh, passé par euh, Nestor Percal qui vend cette, euh, je crois que c'est Casa je sais plus, Casablanca, enfin de ça, de, de, de, de, de c'est une, une bibliothèque. Et, et donc c'est tout à fait passionnant, il disait, et les premiers, quand j'ai mis ces objets-là dans, dans ma galerie dans les années 80, j'entendais les gens rire dans, sur, de, devant les vitrines, mais vraiment en disant ⁇ mais c'est pas possible, ces objets-là, c'est n'importe quoi ⁇ Et donc c'est assez intéressant de voir la fonction critique qu'ont pu, qu pu, qu pu opérer ces objets à l'époque et maintenant la fonction de fascination qu'ils opèrent à, à maintenant. Hein, euh, ça fait euh, plus de, de plus de 30 ans. Hein. C'est-à-dire que beaucoup de, de personnes de votre génération regardent ça avec euh, grande attention. Là, devant un tapis de Nathalie paquet Donc, c'était à l'époque très osé. De, de, ça a été comme une petite révolution dans le monde du design hein. et donc en cette position critique vis-à-vis d'un type de marchandise par rapport à une autre. Il faut savoir que euh, quand le designer utilise les objets domestiques, c'est aussi parce que finalement c'est un médium très accessible. Hein. C'est pour ça aussi qu'on voit beaucoup de fabrication de chaises par les designers, c'est qu'en fait c'est assez, euh, assez pas facile de concevoir une chaise. Mais c'est au niveau de l'échelle de la chose, il y a quelque chose de possible dans l'atelier, dans, dans le transport, dans, dans, et donc, donc tout l'univers tout domestique dont le design, c est, c est, enfin, je veux dire, c'est pas seulement en Paris, mais c'en est réellement saisi pour produire quelque chose, continue d'être, je dirais, un médium assez important pour les designers. Hein. C'est pour ça que beaucoup de choses se renouvellent et aussi. Alors, dernier pilier, c'est l'utile. L'utile qui renvoie à la notion de créativité et à l'utilisateur. Et là, euh, le design pas une profession, une attitude d'immolinage. Alors qu'est-ce que je peux dire sur cette place-là, de ce pilier C'est la place de l'utilisateur, c'est comment penser l'adresse des projets. En s'occupant des choses utiles, le design se confronte aux utilisations, aux usages. À ce titre, l'utilisateur potentiel auquel s'adresse le designer, ce qui se conçoit reste une préoccupation centrale. Cette relation à l'utilisateur maintenant se transforme compte tenu des nouveaux modèles qu'impliquent les inventions technologiques et au-delà des phénomènes culturels au sens le plus large du terme. Le plus fréquemment, on voit l'industrie s'engager sur une production qu'elle conçoit, qu fabrique et diffuse. Et elle se doit de convaincre des utilisateurs acheteurs, ce dont se charge en grande partie le marketing et la publicité, activités dans lesquelles le consommateur est concerné en tant que récepteur. On voit d'ailleurs combien la publicité a pris une place importante et a réorganisé non seulement les paysages des villes et des campagnes, mais aussi les paysages intérieur de nos vies domestiques grâce aux technologies audiovisuelles comme la télévision ou même notre circulation sur le monde Internet. À l'heure actuelle, donc, les technologies numériques et de communication corrélées aux autres inventions contemporaines ont réorganisé le système de production, qu'il soit domestique ou industriel, et annoncé de, dès les années 70, cette révolution ne cesse d'étendre sa pleine réalisation, provoque des transformations transformation morphologique, je dirais, que ce soit dans la réalité du temps et de l'espace, mais aussi dans les modalités de l'activité conceptuelle de représentation et de modélisation. Une nouvelle culture matérielle s'est décidée qui va faire intervenir l'interactivité, la réactivité, la virtualité, l'ubiquité, l'immatérialité que de gros mots et de maître mot, la et aussi la réalité augmentée. Et donc là, fait, effectivement, on va assister à une hybridation généralisée, ce que démontre d'ailleurs la recherche atmosphère, hein, on va chercher, cette hybridation elle est très très forte à l'heure actuelle, et jamais, je dirais, le mot relation n'était aussi présent de l'esthétique relationnelle à la visualisation de données, de l'autoproduction à la conception numérique, c'est à travers la conscience d'un monde en relation que les designers travaillent aux côtés des artistes et des architectes. Les pratiques transversales démontrent une grande porosité entre ces différents champs de production. L'ordinateur fait figure de catalyseur des processus créatifs et favorise l'apparition de structures complexes. Les changements opérés via des outils numériques ont permis des réalisations jusqu'ici inaccessibles et les procédés génératifs de l'œuvre, les procédés de simulation. Les procédés de dessin de calcul pour la construction et les, et les procédés de personnalisation sont ainsi mis en exergue. Quand je vous dis tout ça, je vais un peu vite, mais je crois que vous pouvez tout à fait le, le repérer dans, dans, dans tout ce que ça provoque. Alors, je dirais comme objet, euh, comme objet euh, euh, phare ou, ou qui serait comme en euh, venant représenter ça, vous avez là, devant vous une imprimante 3D qui a été conçue par, euh, euh, par des designers d'ailleurs. Euh, la folle d'arabe. et donc cette imprimante 3D, elle était, alors plus elle est diffusée à l'heure actuelle, même, mais on pouvait se la procurer, elle, elle se transportait dans une petite valise, et vous pouviez l'avoir chez vous. Et vous pouvez avoir chez vous. Donc ça, je, je trouve intéressant cet objet, comme une espèce de figure, je dirais, hein, d'une de, de, de, situation contemporaine, où on va pouvoir reproduire et fabriquer un certain nombre de petites choses en, en, en, en trois dimensions, avec des matériaux de plus en plus sophistiqués, parce que ce qui se faisait initialement uniquement avec des résines, maintenant peut se faire avec de la terre. peut se faire... On voit apparaître aussi toute une avancée, toute une réflexion euh, autour de ça, des, des avancées technologiques tout à fait intéressantes. Et pour moi c'est comme, euh, comme une promesse, c'était comme une promesse cette imprimante 3D, une promesse de quelque chose d'autre, à la fois dans la conception des choses mais aussi dans la fabrication et dans la réparation des choses. C'est-à-dire que maintenant il devient possible, via l'imprimante 3D, de réparer une petite pièce où l'industrie normalisée et normalisante avait supprimé cette possibilité-là. Il vous manquez il y avait une petite on vous dit « il faut jeter ». Ben, Peut-être que l'imprimante 3D est en train, par, par exemple, d'annoncer, pas que d'annoncer, de permettre que quelque chose au niveau de, de, du tri des choses, de la récupération, de la réutilisation des choses, c'est juste une petite, comment dirais-je, c'est juste une petite, un petit constat que je vous amène là, mais je pense que vous, vous en connaissez 10 000 fois plus que moi sur la possibilité d'utiliser une technique telle technologie parce que c'est de votre époque et, et vous êtes né avec ça d'une certaine manière mais je crois que c'est assez intéressant de comprendre qu'à travers ça, à travers cet objet qui est comme, comme un petit emblème, euh, euh, quelque chose d'autre peut apparaître sur euh, toutes les questions que nous nous posons sur euh, par exemple l'environnement. Donc on ne jette pas tout et peut-être qu'on peut regarder devant soi avec d'autres choses qui, qui, qui sont là qui sont promises. Alors je reviens à ce propos là euh, quand on parle de l'utilisateur de la créativité de l'utilisateur de l'auto fabrication parce qu'actuellement, par exemple se pose beaucoup grâce aussi à toutes ces technologies la possibilité d'autoproduire des choses et on voit beaucoup de designers qui à l'heure actuelle se mettent en autoproduction. production hein. ils vont concevoir des choses qu'ils vont diffuser directement via le circuit internet et ils vont être leurs propres producteurs parce que par exemple l'industrie ne fait pas de toute façon, pas appel à eux, et ils ont décidé de continuer eux, à travailler, à produire quelque chose. Donc, ils vont se retrouver dans des diffusions, sur des circuits parfois plus courts, ou pour répondre à des demandes spécifiques, à travers ces, ces, ces technologies, quelque chose devient possible. Et donc, je voulais revenir à l'histoire, à une histoire qui se déroule plutôt dans les années 70, où on a quelque chose qui, sont, qui pour moi, est tout à fait le prémisse de cette affaire-là. C'est donc, on est dans les années 70, avec Enzo Marie et aussi les designers euh, étudiants ou jeunes designers qui sont dans son agence, qui sont les, les, ses assistants, ils vont concevoir un projet qui, a, qui, a, qui est devenu très, très emblématique dans l'histoire du design et que plein de personnes se sont amusées à refaire et à reproduire et qui, je pense à l'heure actuelle, trouve complètement son actualité et sa possibilité. Enzo Mari va concevoir un peu pour se mettre... En, en, en rupture, je dirais, en opposition pour établir, ils établissent un, comment dire, un, des, un protocole critique, en fait, vis-à-vis hein, -vis de la production industrielle, pourquoi toujours ces mêmes choses, là aussi, on est dans les années 70, cette critique est très très forte, elle est annonciatrice de ce qui apparaît ensuite, et donc ils vont concevoir 19 projets Hein Donc, Monsieur Enzo-Marie, voilà sur une chaise conçue par là. 19 projets, c'est un projet radical qui va inciter chacun à se projeter de manière autonome. 19 modèles et une notice de façon à ce que chacun ait les données essentielles pour la construction de quelque chose. Un projet pour réaliser simplement l'assemblage de mobilier en utilisant des planches brutes et des clous. Une technique élémentaire pour apprendre à tous à regarder la production présente avec une capacité critique. Chacun, sauf l'industrie et les marchands, peuvent utiliser ces projets pour eux personnellement. Voilà, voilà quelles étaient les conditions et les attendus de cette affaire. Donc ils vont dessiner 19 modèles d'objets chaises, tables armoires, lits qu'ils vont mettre à la disposition de qui veut les prendre donc vous avez un ouvrage et voilà la table, donc ce sont essentiellement des morceaux de bois et des clous, Le lit. Cet objet-là, ce, ce, ce fascicule-là, vous le trouvez encore, il a, il a été édité, réédité, il y a, a eu beaucoup de, de travail qui a été fait là-dessus, enfin fait avec ça. Et j'avoue que, euh, on reste sur le lit, ça permet de rêver, euh, j'avoue que, que ce projet euh, que j'affectionne aussi très particulièrement, pour moi, été très important quand je l'ai découvert. Euh, et Enzo-Marie un projet, c'était un projet pédagogique. C'est bizarre. C'est un projet pédagogique. Eh bien, c'est vrai. Je, je, pour ma part, et là pour vous raconter une histoire plus personnelle qui a à voir avec mon activité d'enseignement euh, pendant un certain nombre d'années, j'ai eu l'occasion avec mes, mes, mes amis et collègues designers de l'école des Beaux-Arts Bordeaux de confier ce projet aux premières années de, la, de une année, de les confier euh, aux premières années de tous les étudiants qui rentraient dans l'école euh, pour les initier au design, sur une semaine. On avait une semaine pour les initier au design. Vous voyez, c'est-à-dire là je vous raconte une conférence de deux ou trois heures, et là j'avais une semaine pour raconter le design aux, aux étudiants qui arrivaient en, en première année. Et donc on a eu l'idée de, de prendre ces projets, on a tout bien recalculé. On a fait rentrer la quantité de bois qu'il fallait, de planches et de clous. Et on a euh, euh, donné euh, euh, par groupe, étaient, les étudiants étaient par groupe de deux ou trois. Chacun avait un projet qu'il ne choisissait pas, bien sûr. Il devait réaliser le projet. Et après, la consigne que donnait Enzo-Marie, c'était, vous pouvez le réinterpréter comme vous voulez. Il était souvent déçu parce qu'il n'y avait pas les, les, les personnes qui faisaient ce projet, le respectaient à la lettre. Et c'est vrai que de toute façon, ce sont des, des objets qui marchent très, très bien, qui sont vraiment bien conçus au niveau du design. La chaise sur laquelle on le voit sur l'image où il est assis est une chaise qui a une légère inclinaison dans laquelle on est parfaitement assis. Mais quand on la voit, on dit c'est quoi cette masse C'est vraiment une chaise On va être bien dedans Eh bien, je vous assure, on est très bien dedans, parce qu'il y a une, inclina, une inclination du siège qui est vraiment parfaite. Et, et donc, euh, ce projet... Qui est donc euh, que j'ai eu l'occasion de, de pratiquer avec, avec des étudiants a été un des moments de mon enseignement les plus, plus passionnants pour moi c'est qu'en une semaine là, quand les, gens, les étudiants fabriquaient chacun un objet ils m'ont raconté l'histoire du design c'est à dire toutes les questions qui se sont posées chaque groupe se posait des questions différemment bien sûr parce que tout le monde ne se pose pas les mêmes questions en même temps j'ai pu raconter l'histoire du design du 20 e siècle avec ce projet là et j'avoue que j'ai été euh, bluffé de la capacité d'un projet, quand il est vraiment fort et, et, et avec une intention comme ça aussi marquée, euh, qu'il répond aux attentes. Hein. Donc voilà, donc Enzo Marie m'avait donné l'occasion de comprendre ce que ça pouvait être, un, po un projet pédagogique. Voilà. Je vous remercie, je m'en tiens là. Euh, voilà, je suis prête à quelques questions si on a le temps. Euh. En tout cas, merci pour votre écoute. Merci.